Hey Hello. Salut On est tous les deux aujourd'hui, hein eh Ouais, on a laissé tomber les deux autres. Ouais, c'était des le euh... <rire> On va faire un Atelier 3. Alors je sais, il y a plein de gens qui disent « mais non, c'est l'Atelier 2 ». Mais non, en fait, c'est l'Atelier 3, parce qu'il y en avait déjà un qui s'appelait pas l'Atelier, mais que j'avais plein de trucs. C'était à l'époque, tu sais, il y a très longtemps, où on m'envoyait des jeux. Fort euh, ah, ah, ouais où il y avait des éditeurs qui croyaient en moi et qui m'ont envoyé les yeux dans les yeux blagues y a un tout connaît. ça ça a été euh, tout ça ça a été ça a été envoyé par, par, par des éditeurs on est très content. Et euh, comme l'atelier 2 lui par contre a su super bien marché, c'est que le 1 avait bien marché, il était en live, le 2 était en live aussi. Ça se casse la gueule mais c'est pas grave, c'est euh, c'est direct. Euh, eh ben on fait un 3, alors malheureusement euh, on n'est pas en direct, malheureusement bon, on n'est pas à l'atelier, vous l avez vu, hein, le speeder euh, a fait le saut, euh, il n'est pas là. Tu euh, en euh, en voilà, 36-15 code euh, Covid, euh, couvre-feu, euh, mes couilles, tout ça, là en fait, euh, en fait ils nous testent, ils sont en train de... Faire, enfin bref ils nous, ils nous font un test pour voir si... Si on peut vivre tous enfermés. Euh, Aujourd'hui, on va palucher euh, nos présentations. Je vois qu'il y a du Subterra, il y a de l'Auberge Sanglante, il y a du Magic Mass, il y a du Mais Human easy. Punishment, du Death Watch. What Death Wager. Death Wager. Et oui, vous avez reconnu sa voix. Il est là, en fait, avec nous. Il va y avoir Nico Allez. et Toto. On les met ensemble, l'un à côté de l'autre, parce que ça rime. Ouais. <rire> Nico et N-I-C-O-H et T-O-T-O-H Ah oui c'est vrai hein? C'est pas ouais, mal hein? c est c est vrai, vrai. Alors euh, on fait juste un petit tour d'horizon Moi dans cette émission je vais vous présenter dans le désordre La gamme euh, Peaky Blinder Où on va euh, on va remercier Larousse édition Qui est... Euh, qui, euh, euh, a pris contact avec nous. Alors c'est pas vrai, c'est moi qui ai pris contact avec <rire> eux. Mais euh, en tout cas, ils sont euh, super sympas. Et euh, voilà, nous on dit, mais pas de problème, on vous envoie ça. Alors je leur avais demandé, Picking Blinder en fait. Hein, euh, vous allez voir, on va en parler. Super série au passage. Ouais. Alors très très bonne série, on en parlera. Vous allez voir, il y a des subtilités, il y a, il, y a, il y a des fausses vérités. Et puis on fera le point sur Picking Blinder. Et puis je vous parlerai de l'OVNI. Euh, je trouve, euh, c'est euh, Bacon Project, euh, voilà, moi ça c'est un jeu, alors ne je le cherchez pas, il n'est pas encore sorti, mais en même temps il est déjà disponible. Enfin vous ouais. allez voir, je vous dirai, tout, tout le monde l'attend. Kevin, qu'est-ce que toi tu nous présenteras Moi, je vais vous présenter un jeu qui a déjà quelques temps, Supera, et mm -hmm. qui est fort connu et fort, fort sympa. Ouais, alors l'idée euh, de l'atelier, on, on, on revient dessus, c'est pas forcément d'aborder euh, euh, les nouveautés. Euh, l'atelier on va vous parler de, de choses qu'on a, qu a reçues des éditeurs mais c'est aussi de vous euh, remonter un petit peu euh, nos, euh, nos coups de cœur euh, côté toto qu'est ce que toi tu vas nous balancer euh, dans cette édition ouais, j'ai euh, beaucoup de rêves déjà <rire> et euh, un peu de charcuterie avec euh, l'auberge sanglant ouais. et quelques larcins avec magic maze d'accord tous des trucs euh, bien bien nés quoi hein? ouais. tout tout tout ce qu'il faut pour, pour vivre, vivre pour vivre voilà le minimum Nico, toi ouais. de ton côté, tu es venu également avec deux jeux, et puis ben forcément, Nico sans JDR, ça ne marche pas. <rire> <Voilà, voilà. rire> Vas-y, dis-nous tout. Ah ben non on va parler JDR, on va, on va parler des, de ce que nous, nous a bien voulu nous envoyer euh, nos partenaires chéris. Mm -hmm. Et il euh, ben, y a des jolies choses, on verra mm -hmm. ça tout à l'heure. On va parler de trois jeux de rôle. D'accord. Et puis après coup de cœur, effectivement, sur des petits jeux. D'accord, ok, très bien. Et puis à la fin de l'émission, il y aura la partie pas jeu où on vous parle de choses qui n'ont rien à voir avec les jeux. Quoique. Hein Ouais. ouais <rire> Allez, c'est parti. Et on va commencer avec une section jeu de cartes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux de cartes. Et on va commencer notre présentation de cartes. Avec... Death, Death Wager Death Wager Pourquoi je veux Watcher, moi Ah non, c'est pas Watcher ah. C'est Wager Wager, c'est un parieur D'accord okay, Parieur de la mort Parieur de la mort Parieur de la mort, de oh. la mort. Petit jeu Petit jeu OVNI Qui est sorti en fin des dernières Je trouve qu'il est sorti très discrètement euh, Je suis tombé par hasard dessus J'ai tout de suite flashé sur la direction artistique Alors c'est personnel, hein, moi enfin, je suis dans. Là c'est dans... dans mes goûts C'est très gothique ouais, Avec euh, des cartes superbement illustrées et euh, en fait, c'est un petit jeu de cartes pour moins de 20 euros, avec euh, bah, une qualité graphique et matérielle géniale. Tu vois, les règles qui sont en format passeport, tu as, ouais, le, ai beaucoup aimé as le petit jeton en métal pour, euh, pour savoir qui est le premier joueur, euh, tu as des aides de jeu plastifiées super classe, et puis la qualité des cartes au format tarot qui sont exceptionnelles. C'est combien ce jeu-là Moins de 20 balles. Ah je crois, non, là, ils là. rentrent dans leur frais euh, ah, bah visiblement, ouais. Et puis la, avec une, la qualité, on dit. Tout est. Tout est quali. Ouais, tout franchement, quali. super qualité. Ouais. Alors après, bon, je vais peut-être réfléchir à les, à les sliver, très honnêtement, mais, euh, mais bon, voilà, c'est du chouette matos. Un jeu qui peut être intimidant comme ça, on ne sait pas où on va, mais finalement, euh, qui, est, qui est vite pris en main, qui est assez simple, euh, puisque c'est un jeu. De... Alors normalement, de paris, on peut jouer sans parier. Les règles font qu'on peut parier euh, ce qu'on veut de l'argent, du temps. Parce que là, il y a des cartes sabliées qui vont, qui vont servir à plusieurs choses, mais qui peuvent effectivement définir le temps que tu vas consacrer au gagnant, par exemple. On mm -hmm. peut décider qu'on joue à 4 et celui qui va gagner va obtenir du temps des autres je sais pas, pour faire la vaisselle, comme on des pizzas, un ouais. massage, des trucs cochons. Ça ne rien. Ramener, bref. ramener des câbles, <rire> ramener des câbles euh, installer le matos. Bon, bref. Et euh, donc c'est un, un jeu de cartes, hein. on, on est d'accord. Le but du jeu, il est simple, c'est faire un max de points. Euh, au fil de la partie, c'est à dire que dans la partie, on va tous chacun notre tour retourner des cartes œil ouais. qui sont au milieu, et comme on peut le voir, les cartes œil ont différentes valeurs, que ce soit des cœurs ou des crânes. Et euh, le, le truc subtil, c'est qu'on va prendre une carte au hasard, on va décider du sens dans lequel on la retourne, on le retourne, et là, mmh. cette carte va être jouée avec le sens vers le haut, ouais. et je vois que cette carte me rapporte 4 cœurs. D'accord D'accord. Qu'est-ce qui va... Cœur, ouais. côté... le... On va tous jouer en faisant différentes actions et euh, celui qui va gagner, c'est celui qui, à la fin, aura le plus de cœurs ou de crânes. Qu'est-ce qui va décider qu'on va jouer des cœurs ou des crânes C'est que dans le paquet, il y a une carte qui est la carte du roi. Et quand elle va être retournée, elle va décider aussi justement si, en jeu, on va prendre en compte les cœurs et les crânes. Ou les crânes. Et donc, bah, ça va changer le cours du jeu en plein milieu du jeu. Et là, il va falloir se réadapter. Et pour ça, on a accès à des cartes arcanes qui sont là. Euh, je crois que je, je, me, je me trompe peut-être, peut-être plus des cartes à Bref, je, je me trompe de nom, peu importe. Bref, des cartes qui ont des pouvoirs particuliers aussi. Chaque joueur commence avec deux cartes. Chaque carte, un peu comme un atout euh, du, du tarot, oui. a un, un pouvoir particulier qui est défini par des petits symboles qui sont reproduits sur de, des aides de jeu qui sont fournies avec le jeu. Donc, on peut tout de suite voir la capacité de chaque carte. Et avec ça, on va influer ou influencer le, le, le cours de la partie. D'accord. Du genre, je vais retourner une carte chez un adversaire qui, au lieu de compter ah, des cœurs, ouais. va compter des crânes. Je vais prendre une carte à un adversaire qui va venir dans, ma, dans, dans, dans mon jeu, ou je vais faire basculer des cartes sur deux joueurs. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il bon, y a un petit peu de hasard, mais finalement, en connaissant bien les cartes, euh, bah, tu, tu, tu, peux, euh, tu peux faire des, des combos euh, vachement sympas. Donc, Petit coup de cœur, Death Wager pour moins de 20 euros. Un choix graphique que je trouve moi assez exceptionnel si on aime le thème. C'est mature, hein, bien sûr, hein, évitez de jouer avec vos enfants. C'est des parties de combien de temps C'est des parties de max 10 minutes, euh, l'explication ouais. des règles incluée. En général, quand je le fais jouer, bah, les gens veulent tout de suite enchaîner sur une deuxième partie, une troisième, parce que ça y est, première partie, tu découvres un peu le système, t'as compris, après c'est parti. On veut rejouer, on veut rejouer, on veut rejouer. Et c'est vraiment rapide parce que ça se joue en trois manches de six cartes. Là, on a les six cartes. À partir du moment où elles sont toutes retournées, deuxième manche, on va, dist on va distribuer six nouvelles cartes. On va toutes les retourner chacun notre tour et quand le paquet d'œil est épuisé, et ben, la partie est terminée. On compte les points et on définit le gagnant. Voilà. C'est marrant parce qu'on se retrouve avec des parties où il y a eu égalité et c'est celui qui a la carte roi qui gagne. Alors ça, un petit, un petit truc. Bref, il y a des petites subtilités tactiques après euh, que tu peux appliquer. Donc voilà un jeu cas de la gueule, ah je oui, trouve. Tu m'étonnes. <rire> bah, où on apprécie le, le, le, le choix artistique, le, le, le matos est de qualité. Tu sors ça, tu joues 10 minutes, 2 fois 10 minutes, 3 fois 10 minutes et puis après tu le ranges et voilà. voilà. C'était mon petit coup de cœur de, de jeu de cartes Death Wager qu'on trouve chez nos partenaires je pense et euh, franchement je le conseille. Que toi tu as acheté au magasin d'Ornicar. Ouais, les jeux d'Ornicar, euh, bah, histoire de faire bosser un petit peu nos, nos boutiques. Ouais. Donc une, un magasin de jeux que Toto connaît bien et qui est en tu région... Tu peux nous en parler juste et qui une région, le, les jeux d'Ornicar, c'est une boutique qui se base à Arpajon, ouais. juste à côté de la mairie, ouais. et qui est euh, gérée par un pote qui s'appelle Arthur. Voilà, donc allez-y, okay. c'est un endroit où on peut jouer, où on peut acheter. Et on peut trouver ce genre de merveille, Ah bon. ouais, bah, Toto était chez Ornicar et puis je lui demandais est-ce que t'as des swagger Il m'a dit, ouais, pote. il avait la boîte, donc euh, go, quoi. Click ah. and collect. <rire> exact, click and collect. <rire> Sinon, bah... Tu euh... cliques et que Toto collecte. Ah, enfin, <rire> si, vous ne pouvait pas vous déplacer. Est-ce que, est que Ornicard il, il fait des envois, euh, il y aurait possibilité... Pas peu d'envoi. peu d'envoi. d'accord. De ouais. Bon, sinon après, ben, on, on vous m'appelez, le... moi je le prends et puis voilà. voilà on fait comme ça. <rire> <rire> tu vas recevoir un ah paquet là, là, là. de coup de fil, mec. <rire> <rire> ok, très bien. Donc, petit jeu qui est sorti discrètement. Moi, je vous dis, allez-y. Ouais. Si vous voulez un jeu apéro euh, ou un jeu de fin de soirée. En tout cas, pour un jeu apéro, on est sur une qualité euh, plus plus plus ah, moi, plus, je trouve, plus, ouais, plus, moi, plus plus plus. Hein, il se, il se moque pas, tu parlais de, tu parlais de tarot. Ah oui, alors parce que c'est amusant, c'est qu'ils tombe plus dans le dans le livret de règles. Sur ce côté-là, en format passeport, hein, avec la couverture passeport, sur ce format-là, tu as, as les règles du jeu, et si tu retournes, tu as la moitié du livret qui t'explique comment faire de la cartomancie avec, avec ce, ce jeu-là en plus. Ouais, donc donc, on, tu, ouais. tu peux, pour t'amuser, si tu veux, faire de la divination euh, avec ce paquet de cartes. Voilà. Donc très sympa, Death Wager, il me semble que c'est un jeu français, euh, distribué par Octoco, qui est l'éditeur. Et ben, j'ai passé un super moment, et euh, on va continuer d'y jouer éternelle Ok. Sauf si la mort nous rattrape. Ah. Sauf si la mort nous rattrape. <rire> non voilà, très fun. Ok, super. Et eh ben écoute, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à Bacon Project. Let's go. Let's go. Allez, c'est à moi bah, de bon prendre euh, bon. la parole et euh, de vous parler de. Euh, Bacon Project Bacon Project Alors de quoi tester, tester donc, euh, Mais qu est ce test oui, oui, hein? Qu'est-ce que, que c'est donc hein? Hein? Oui. Alors Bacon Project en fait C'est un, un free-to-play ah euh, oui? Vraiment free-to-play C'est-à-dire que vous pouvez aller sur le site internet Et vous, vous allez pouvoir Télécharger euh, les règles En français, oh. gratos oh. Pour mm -hmm. jouer, vous avez besoin De fiches de personnages, je vais vous montrer ça Elles sont téléchargeables gratuitement sur le site. Excellent. Et pour jouer, vous avez tout simplement besoin d'un jeu de cartes de 54 cartes classiques qui, dans cette boîte, a été remaniée graphiquement. Euh, là, c'est plus une boîte de démo, euh, prise de contact euh, et tout ça. Hein, Ce n'est pas tout à fait le produit définitif. Euh, on va voir que c'est une très grosse boîte avec paradoxalement peu de choses à l'intérieur, mais c'est parce qu'elle est censée contenir à terme euh, les extensions. Voilà. Ah, okay. Donc, euh, euh, pas de panique. Pour l'instant, j'ai pas de date ni de prix euh, à euh, vous donner parce qu'ils sont à la recherche d'un distributeur. Et euh, ben, ils en causent avec des gens que je connais bien de l'Est de la France. Oh. Entre autres. Encore la, ma la mafia franco comtoise mmh, C'est ça. <rire> Allez, je vais vous parler donc de ce Bacon Project. L'idée, elle est extrêmement basique et extrêmement simple. C'est poutrage. Oh, ça se peut ah. Plaire à Toto, c'est ça qu'on veut. C'est un jeu pour Toto. Il euh, y a euh, un super travail graphique euh, manga euh, qui est fait. Vous voyez, il y a des fiches de perso. Je rappelle que tout est téléchargeable sur euh, sur le site gratuitement. Qu'ils ont pensé au fait qu'on les téléchargerait pour les imprimer. Donc, il y a des cartes qui sont en format noir et blanc et qui n'ont pas le même design que ceux-là. Elles ont un design plus, justement, passeport, carte d'identité euh, du, euh, du Printer-friendly. Du printer voilà, exactement. Printer-friendly. <rire> euh, <rire> donc, voilà. C'est une très, très bonne initiative. Euh, L'idée, ça va être de se foutre sur la gueule avec les pouvoirs qui sont là. Hein, D'accord Et on voit... Ouais, vas-y, allez-y. Prenez-vous une petite fiche. Euh, chaque personnage a un niveau euh, de difficulté euh, d'appréhension. On voit ici que j'ai pris des personnages en mode easy, okay. d'accord. Et puis après, les personnages sont un peu plus difficiles. Ça, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que euh, moi, je me suis, euh, j'ai commencé avec des persos euh, difficiles. J'ai voulu faire le malin, puis en fait, non. Mais ça Sinon, se joue à combien C'est alors. Par contre, c'est le petit souci. Mais j'imagine que ils vont améliorer ça. Pour l'instant, c'est que du versus. C'est ah, du, du duel. One mmh. to one, c'est du duel. Moi, en fait, j'aurais aimé qu'on hein. qu puisse faire ça euh, à plusieurs, mais pour l'instant, c'est du one to one. Là, on a un ensemble de, de pouvoirs. On va euh, on va en discuter ensemble. L'idée, c'est d'utiliser un jeu euh, de 54 cartes. Là, ici, euh, j'ai un jeu de cartes qui a été, euh, qui a été habilité euh, pour... Euh, bah, qui a été mis euh, voilà, un petit peu... Designé, Bacon ouais. Project. Là, je... bon, pareil, le, le design, je ne le trouve pas assez euh, explicite, notamment pour euh, ce qu'on va appeler les cartes de tête, c'est-à-dire euh, le roi, la reine ouais, et tout ah, ça. Ouais. Parce que le roi, la reine et tout ça, ils ont des, des, des particularités, ils ont des pouvoirs. Et certes, il y a une petite information. Ne, ne me perds pas les deux premières. Donne-moi les deux premières. Euh, certes, il y a des informations sur les rois et la reine, mais euh, moi j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus parlant euh, de ce côté-là. Ça explique bien. Euh, en fait, avec le roi, on va pouvoir aller toucher des cartes euh, dans, euh, dans la défausse. Avec la reine, on va pouvoir euh, sortir les trois premières cartes de la pile, puis en choisir une. Et puis avec le valet, on va pouvoir contrer une attaque. Ouais, donc chaque... voilà. Chaque carte de tête a un pouvoir. Chaque carte de tête a un pouvoir bien particulier. Okay. Euh, J'aurais aimé, moi, que ce soit un peu plus explicite sur la carte. C'est juste marqué en anglais. Pareil, Mais on, on sait, c'est ch... écrit dans les règles. Oui, ouais, bien incroyable. sûr, c'est ouais. écrit dans les règles. Alors, pareil, le jeu est euh, très orienté international euh, pour des raisons, j'imagine, d'économie d'impression. Donc, tout est en anglais, même si le livre est intégralement euh, traduit. Mais vous voyez que là, sur la fiche, ouais. euh, mes pouvoirs, c'est draw one. Donc, draw, on, on comprend ouais, ça que c'est « ouais ». Mais bon, voilà. C'est hein. de l'anglais ludique. La voilà, c'est de l'anglais ludique. Il euh, y, euh, y a du ignore, death, or cannot escape. Il euh, y a du prevent. Euh, il voilà, y, a, y, a, y a des euh, termes en anglais. Moi, j'aurais aimé avoir ma petite version française parce que je suis franc je suis franc c'est comme ça. Et il y a surtout une double tronçonneuse en flamme. Il y a une, surtout une double tronçonneuse en flamme. Alors, ah, je vais la télécharger tout de suite. Comment, comment, donc, ah, euh, cool, comment donc que euh, ça se passe Quand on commence le jeu, on a chacun euh, un niveau dit de base, donc on va utiliser... En fait, il y a deux zones dans un dans la partie de jeu. Il y a ce qu'on appelle la zone de réserve, euh, qui est euh, qui est juste ici, et puis devant, il y a ce qu'on appelle la zone de caste. La zone de caste, c'est la zone qui va déclencher des pouvoirs, qui mm -hmm. va déclencher les pouvoirs qui sont, qui sont listés ici. Et puis, la zone de réserve, c'est la zone qui va me faire monter mon level. Plus je monte mon level, plus je débloque ici des pouvoirs. Au début de la partie, euh, quand je commence, j'ai le level de ma carte. C'est-à-dire mmh. que je ne commence pas avec un level 1 mmh. ou un level 0. Ici, je vais commencer avec un level 4. Okay. Donc, je vais, dès ma première main, pouvoir déclencher un Burning Edge qui fera 15 points de dégâts. Et si j'utilise une carte rouge pour le déclencher, je le dis points de dégâts en plus. D'accord. Ouais, sympa. C'est hein pour, ouais, pour ça que c'est des persos. Ouais. Alors, ça se passe comment cette histoire ben, On va chacun commencer avec une carte de base. Et puis, on va partir avec... Les 6 premières. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on va regarder ma main comme si euh, c'est si moi qui la jouais. Alors bien sûr, vous ne montrez pas votre main. Hein. Mais on va faire comme si. Et là, voilà, on tombe sur une main qui est quand même assez sympa. Euh, J'ai donc un level 4, je vais pouvoir donc déclencher les pouvoirs à partir des 4. Là, je suis un peu niqué parce que vous voyez, euh, je n'ai pas la carte-carte. 4, ni la 3, ni la 2. Mmh. Il me faut vraiment la carte pour pouvoir déclencher ah oui, le level. Il ne s'agit pas, euh, je suis niveau 5, j'utilise un 5 pour déclencher un, un pouvoir 2. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment avoir la carte pour pouvoir... Euh, la, la, tu ne la, peux pas balancer 5. un pouvoir 3 et un pouvoir 2 avec la carte 3. Alors, tu vas voir qu'en en fait, quand tu poses une carte, tu vas pouvoir ensuite poser la carte qui suit et la carte précédente. Ah ou ouais, deux cartes qui suivent et deux cartes précédentes. Okay, Sur ta zone de caste, tu peux poser trois cartes okay. en tout. Et avec cette histoire de poser deux cartes qui se suivent, tu peux dépasser ton seuil de level d'attaque. C'est-à-dire que si oh, je suis malin, ouais. actuellement euh, à 4, si je pose un 4, que j'ai un 5 et un 6, je vais pouvoir poser le 5 et le 6 dans ma zone de caste et donc déclencher en supplément le flux Capacity et le Second Function. Second Function qui va ignorer les défenses. Et, euh, et qui ne pourra pas être euh, esquivé. esquivé avec un Valet. Donc je vous donne un effet, euh, <rire> si j'ai un 4 rouge, si j'ai un 4 rouge, mon 4 rouge il va faire 15 de dégâts, Puisque c'est une carte rouge, il va faire plus 10, mm. et si en plus j'ai posé les cartes à côté qui me permettent ouais. d'avoir le second function, je vais ignorer les défenses et je vais ignorer les l'escape. C'est vraiment très très fort. Massacre. Comment ça se passe au niveau la de la façon ouais. dont on se défend Comment ça se passe De la façon dont on se défend et de la oui. façon dont on monte en niveau. On va d'abord voir le fait de monter en niveau. Ici, on le voit, je ne peux pas déclencher de pouvoir. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de monter de niveau. Le monter de niveau, il se fait dans la zone de réserve. Ici, je suis à niveau 4. J'ai un 5. Je vais monter à niveau 5. D'accord Ok. Euh, partant du principe que maintenant, ben, au prochain tour, je pourrais jouer euh, tous les pouvoirs euh, jusqu'au niveau 5. Okay j'ai aussi une autre façon euh, de monter en niveau, c'est euh, de faire une montée en niveau en utilisant des cartes de tête. Alors pour monter en niveau en faisant des cartes de tête, je vais essayer de trouver un truc euh, qui fonctionne. On va essayer d'aller au niveau 7. Tac, tac, tac, tac. Admettons que j'ai un 7. Voilà, là, voilà mon 7. Admettons que dans ma main, juste U. Un 7. Oh, elle est belle Oh, le hasard, les hein? choses. Voilà. C'est Juste eu un 7. Je suis à 5, je ne peux pas monter à 7. Non. Par contre, j'ai des cartes de tête. Donc, je vais défausser une carte de tête qui va me donner le 6. Et je vais pouvoir venir poser la carte level 7 et passer en niveau 7. D'accord Donc, il y a deux façons de monter. Soit naturellement, j'ai les cartes qui ah. se suivent et je monte. Soit de façon non naturelle, alors ça porte un autre nom dans Artificiel. le jeu. Je sais plus, c'est artificiel ou, euh, ou instable, je crois, c'est un, euh, un truc comme où ça. Où tu crames une tête. Pour euh, un où problème. tu crames une tête et tu peux passer d'un niveau. Alors ensuite, maintenant, euh, je vais, euh, je vais euh, lancer, euh, lancer une attaque. Alors on va dire qu'on a avancé dans le jeu, puis j'ai réussi à lancer une attaque de niveau 9, on s'en fout. Là, j'ai lancé plusieurs attaques. Voilà, voilà. Le, joker, ah oui, le joker, il est capable de faire, bien entendu, n'importe quel chiffre. Hein? Donc en fait, dans la situation joker, ouais. à laquelle j'étais, je dis que je ne pouvais pas attaquer, mais si en fait. J'aurais pu déclencher, tiens, on va le faire, avec, j'étais niveau 4 hein, tout à l'heure mmh. euh, au début, j'aurais pu balancer euh, celui-ci et dire, ben voilà, c'est un 4, c'est un Burning Edge. Le problème c'est que Burning Edge, mais comme ce n'est pas un rouge, j'aurais pas le bonus. Hein. Mmh. Pas si okay, j'ai plusieurs okay. cartes, si j'ai plusieurs cartes, à la fin de mon tour, je vais conserver la plus élevée. D'accord Donc celle-ci, on a dit que c'était un Burning Edge, donc le Burning Edge, c'était un 4. Donc on dit que celle-ci, c'était un 4. Quand mon copain va vouloir venir m'attaquer, il va me faire des dégâts. Il va faire une attaque... Euh, genre, voilà. Ouais, non, il va faire la Voltaic Eruption hein, D'accord il, il va sortir une carte avec un 5. Il va me faire euh, 21, euh, 21 de dégâts. Et Stunt. Et Stunt. Ces 21 euh, de dégâts, je vais pouvoir les contrer. Nativement, je vais déjà les contrer avec la dernière carte que j'ai... La, la carte la plus élevée de ce que j'ai posé. D'accord Donc ici, j'ai 5 points. Plus mon level. 5 plus 7. Mmh. Donc, ça, c'est déjà, c'est natif, c'est ce qui va être retiré de l'attaque. Ah oui, il faut être balèze en addition quand même. Moi, ah ouais. oh, ça va vite. Oh, c'est pas possible Ça va, ça va aller. Non, on a bien compris qu'il te restait 14 points. Il y a dedans. On <rire> Et donc, le reste, je vais devoir le contrer avec les cartes que j'ai en main. Ok. D'accord oui. Donc, 5 plus 7, ça va aller, les gars. Avec ta chance proverbiale. Euh... 5 plus 7, ça fait 12. <rire> D'accord ah bon Hein <rire> Les 21, euh, qui me, euh, que je retranche à 21 et ensuite je dois faire le total en utilisant les cartes qui sont dans ma main. Si tu veux. Ben bah, t'as intérêt. intérêt, parce que si tu n'y arrives pas, t'es oui. mort. Alors t'es pas mort parce qu'avec la capote Nestor t'es pas né, t'es pas mort. Ce que tu peux faire, c'est euh, utiliser les cartes qui sont là et en fait elles vont, elles vont faire le saut. Et c'est au moment où t'as plus rien du tout, on remarque que la dernière carte elle vaut 14 quand même. Mm -hmm. hein le dernier as, il vaut 14, mais quand ce, cet as-là, il fait le saut, la capote Nestor, t'es né, t'es mort. Il mais mais t'es mort, en fait. Voilà. <rire> D'accord, ok. Sympa. Voilà, donc c'est des ouais, mécanismes... C'est c'est tactique. C'est des mécanismes qui sont très techniques, c'est des mécanismes... Alors, je ne suis pas rentré dans les détails, parce qu'il y a plein de détails ouais. de... Attention, si je fais telle action, la première fois que je la fais, j'ai le droit de tirer une carte. Je n'ai pas parlé des cartes de tête. Si je joue un roi, je vais pouvoir aller chercher une carte dans la défausse. Donc, l'intérêt d'aller chercher une carte dans la défausse, c'est que si vous avez vu passer une carte rouge euh, euh, pour faire un burning de 5, et que vous avez le niveau 5, vous jouez vos 3, vous allez chercher votre carte rouge euh, dans la défausse et puis, et puis vous le balancez. Il y a les pouvoirs spéciaux, qui sont liés à des As. À partir du moment où j'ai sorti plus d'une carte, c'est-à-dire que j'ai fait une série, j'ai sorti un 5, un 6, et mmh. puis un 7, et que j'ai un As dans la main, je peux poser l'As et donc déclencher le pouvoir spécial. Donc le pouvoir spécial, en l'occurrence là, pour euh, Mordekai, euh, c'est euh, doubler la valeur des attaques rouges. Mm -hmm. Alors, lui c'est vraiment un peu piqué. Hein. Oui, oui, est... Le gros bourrin. Moi j'ai fait des one-shots euh, avec, euh, avec cette carte-là. Carrément quoi, du truc genre, euh, tu, tu te retrouves, tu fais 41 points de dégâts quoi. C'est euh, la double tronçonneuse. Le Valet, il permet, euh, c'est marqué dessus, euh, de faire un escape. Donc ça, c'était euh, ça, ma remarque, vous voyez, c'est que en fait, c'est marqué euh, Spring, escape sur, euh, sur voilà. Spring es mmh. escape sur la carte. Voilà, Spring Escape sur la carte. Voilà, j'aurais aimé que le logo qui est ici soit un peu plus explicite sur ce que fait, en fait euh, l'effet de la carte, mais ouais, c'est une habitude à prendre. C'est une habitude à prendre, et, euh, et je pense que c'est pour être vraiment à l'international qu'ils ont fait euh, des choses très simples. Mmh. Et puis avec euh, la reine, on va révéler les trois premières cartes euh, du paquet, hein, puisqu'on a, on a une pioche, tout simplement. Et euh, à la fin de son tour, on va prendre qu'une seule carte. Donc, faire attention parce qu'au début, on part avec 6. Oui. Quand on monte d'un level, on prend une carte. Oui. On a des pouvoirs qui permettent de prendre des cartes, des Draw One. À chaque début de tour, on va tirer une carte. Mais ça vient très très vite qu'au bout d'un moment, on n'a plus grand-chose. Oui. On s'épuise, en fait. Voilà, on s'épuise, exactement. L'avantage du jeu, il est multiple. Premièrement, il y a des petits français alors c'est bien ouais. <rire> moi je dis graphiquement c'est ultra badass ah oui c'est clair je ouais. trouve ouais, ça, ouais, ça moi c'est tout à fait ouais. le genre de parti pris graphique euh, qui me fait euh, ultra kiffer euh, comme un malade c'est fraîche on se tape dedans combien de temps il partait oh pff, franchement alors, alors c'est un des points noirs c'est que euh, c'est très lié au tirage et j'ai eu des parties alors peut-être que je ne maîtrise pas assez les règles et que les, les, les, les créateurs te diront mais non, c'est que tu n'as pas utilisé tel point de règle. Mais il euh, y a eu des moments où euh, c'était soit euh, très fastidieux parce que tu te retrouves par exemple à tirer que des cartes de tête. Ouais, ouais, ouais. c'est bien gentil, mais t'as que des cartes de tête quoi. Donc mmh. tu ne veux pas déclencher de pouvoir avec les cartes de tête, tu vois. Et moi je me suis retrouvé à faire une partie pour tester où j'avais dans ma main que des cartes de tête. Alors, au début, euh, tu peux mulligan, mais tu peux pas le faire après. Mm. Donc, c'était un, un, un peu facile, puis je me suis aussi retrouvé à pouvoir faire le 41 de euh, Mordecai quasiment, euh, quasiment au, au début, quoi, et, euh, et tu flanes. C'est ça qui me paraît un petit peu dangereux, mais sinon, euh, la, la, la durée d'une partie, c'est peut, peu… des ouais, minutes ouais, non, Un non, non, un petit quart d'heure quand même, c'est okay. un peu long, hein. ouais, ouais. c'est un peu long d'épuiser de, de, parce que euh, ton level, il monte. Il faut bien penser à équilibrer à la fois ta zone de cast mmh. et ta zone de montée de level. Et si tu le fais, ça se passe très bien. Moi, j'aime beaucoup. J'espère qu'ils vont trouver à se diffuser. L'intérêt de la diffusion, ce sera d'avoir un produit bien fini. Mais euh, vous le savez, et on met le lien sous la vidéo du site, vous pouvez aller tout télécharger et jouer avec un jeu de cartes mmh. classique. Un financement participatif chez Toto édition <rire> <rire> À voir. Allez, on va passer à... Autre oh, chose. punishment. Ouais. Mmh, mmh. Allez, donc du coup, là, on va vous parler de Human Punishment de Don't <rire> Panic euh, okay. Game. Identité cryptée 2.0. Euh, Identité non, cryptée 2.0. Moi, j'avais euh, kiffé euh, sur la boîte euh, d'un point de vue graphique. J'étais ouais. tombé amoureux. J'en avais parlé dans un expresso, je crois. Euh, mmh. Où j'avais dit waouh génial super, euh, j'avais contacté Don Panique euh, voilà on est en pour parler pour, pour, pour travailler ensemble mais en ce moment situation Covid euh, oblige c'est un petit peu compliqué de s'organiser donc on a devancé parce qu'on avait vraiment envie de le ouais, présenter et Nicolas a craqué et il l'a acheté c'est bien aussi de faire comme oui, ça il m'a pas fallu très longtemps pour décider de l'acheter parce qu'effectivement euh, pareil euh, direction direction artistique assez géniale euh, D'un artiste, c'est un unique artiste qui a fait toute, euh, toute, la, toute la déco, mais c'est vraiment magnifique. Ça me paraît très joli. Et, et euh, là aussi, on est dans un jeu assez rapide <coughs> d'identité cachée. Donc, euh, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, des loups-garous de ouais Bang, ouais. par exemple. Et tous ces jeux, c'est des jeux d'identité cachée. Alors, euh, d'identité cachée. Là, on est sur un thème un peu plus mature, on est sur un une ambiance post-apo, cyberpunk, en gros les, les machines ont pris, le dessus, euh, ont pris le dessus sur la Terre, les humains se cachent. Et il y a trois types de populations, il y a les machines, il y a les humains, et une catégorie qu'on appellera les hors-la-loi. Sachant que bah, dans les règles du jeu, euh, les humains gagnent si euh, toutes les machines et tous les hors-la-loi sont éliminés, les, humains, euh, les machines gagnent si tous les humains sont éliminés, et où euh, si le dernier joueur survivant est un hors-la-loi, bah c'est les hors-la-loi qui ont gagné. Okay. Donc c'est simple. Comment on sait ce qu'on est En fait, on a tous devant soi une carte avec un rôle particulier qui nous donne des pouvoirs, en somme, qui hein, est mm -hmm. un petit peu tiré au hasard. Mm -hmm. Et sur les côtés, là, comme on peut voir euh, chez, chez, chez vous, il y a deux cartes d'identité euh, dont chaque joueur prend connaissance secrètement Bien sûr. et qui vont définir bah, son allégeance. En gros, euh, là on peut voir chez Pierre qu'il a deux cartes machine, donc machine. c'est une machine. Euh, si on regarde chez Toto, Je suis encore plus Total suffisant. Machine, et euh, ouais, bah, voilà. chez Kevin, j'espère qu'il va y avoir autre chose que de la non, machine. Bah, C'était bien, dire... hein. voilà, voilà. Bien, bien mélangé. C'était vachement bien mélangé. Voilà. Mais alors, on, peut, on peut être un humain et on peut être un hors-la-loi. D'accord. Donc voilà, chacun prend connaissance de ses cartes cachées. Et puis en fait, le tour va se faire euh, assez rapidement. C'est un jeu qui est hyper tonique. Oui. et euh, Selon qu'on soit armé ou pas, parce qu'il y a des armes qui sont mises à disposition qui sont au milieu, alors des armes révélées comme pistolet fusible, il y a d'autres armes qui vont apparaître euh, au cours du jeu et qui seront accessibles. Euh, en plus, de cartes programme qu'on a aussi devant soi, qui donnent quelques capacités spéciales qui vont un peu influencer euh, les, le, le cours du jeu. Mm -hmm. Et ben si on est un joueur actif non armé, on va prendre cette carte et, et, et qui nous décrit euh, les phases de jeu. Là-dedans on peut regarder, en l'occurrence qui est un peu le cœur du jeu, regarder les cartes des autres. Tu peux choisir d'aller regarder une carte d'identité chez un adversaire. Tu la regardes secrètement, tu la reposes, et puis comme ça, petit à petit, tu vas commencer à avoir, euh, à avoir euh, bah, une idée de ce qui se passe autour de la table. Mm -hmm. Et puis si tu décides de t'équiper d'une arme, là, tu, dans ce cas-là, tu prends la carte joueur actif armé. Tu prends ton arme, ce qui est marrant, c'est que tu vas tourner ta carte en direction de la personne. du joueur que tu veux viser. Mm -hmm. Et puis là, c'est pareil, tu vas avoir différentes actions qui seront possibles, comme lâcher cette arme, ou changer de cible, ou tirer sur quelqu'un. Et puis bon, le, le jeu va s'enchaîner très rapidement justement en faisant des choix. Bah, en fonction de ce qu'on a découvert sur les identités des autres, ce qui peut se dire autour de la table, on va commencer à se shooter les uns les autres jusqu'à ce qu'on arrive à la situation euh, décrite dans les conditions de victoire. Bah, voilà, pour les humains, il faut que les machines et de la loi soient morts. Pour les machines, il faut que les humains soient morts et leur à la loi, il faut qu'ils soient en dernier. Donc on est sur un concept d'identité cachée assez classique où on a tous euh, un rôle et des conditions de victoire avec des cartes qui ont quand même. Euh, Chouette identité, je trouve. sans en train de faire de mauvais jeu de mots. Et un jeu tonique avec la particularité de règles qui nous permettent de jouer jusqu'à 16 joueurs. Oh, ouais. On l'a pas encore testé, on l'avait testé entre nous, on était 4 ou 5. Ouais. Euh, on n'est pas arrivé à 16 encore, mais ça, ça pourrait être amusant. Ouais. Euh... 4 ou 5, ça passait bien. Hein. Ça passait bien, puis c'est tonique, c'est rapide, une partie. De... Ouais. 16, euh... Une oh. partie dure quoi, un quart d'heure ouais. enfin, ouais. La première partie était plus, plus longue, le temps d'explication de des règles, et comme j'explique très mal. On confirme, ça, ça, ça, ça a pris un Et peu. Et d'ailleurs on a décidé de faire une émission qui explique mal <rire> les jeux. Et à partir du moment où tout le monde a compris, parce que je trouve qu'ils font pas d'efforts mais. <rire> oh, non, moi, le mais globalement, quand ils comprennent, ça devient tout de suite plus fluide. Et... <rire> C'est il y a ouais. plein de choses pour les textes à lire. <rire> Alors, sans, sans blague, on, ouais, on a enchaîné ouais. 2-3 parties qui duraient 10 minutes, ouais, un ouais, quart d'heure. Ouais. Ce qui est sympa, c'est que dans le jeu, on peut changer de bord. Et le truc marrant, c'est qu'au fil de la partie, effectivement, il mmh. y, y a des cartes qui vont faire que ton, idée, ton identité peut évoluer. Ce qui ah, fait ouais. que même si les joueurs ont vu tes identités et commencent à avoir une idée sur ce que tu peux être, bah, ça peut évoluer. Ça, Après, peut, changer. Bras, ça peut changer. On s'est retrouvés dans une situation où toi, Pierre, effectivement, on pensait que tu étais d'un certain bord, mais finalement, tu avais une carte qui te faisait changer d'allégeance au dernier moment et faisait gagner euh, ah oui. alors qu'on avait prévu qu'une certaine faction gagne et pas l'autre. <rire> <rire> Sur la partie qu'on avait faite ensemble, je me rappelle, euh, tu as une immersion qui est vraiment forte hein, sur celui-là. Ouais, je ouais, ouais. rappelle que quand tu m'avais braqué avec ce méchant fusil, <rire> j'avais vraiment pris très très mal. <rire> C'est ouais, il, ouais, il y a une immersion et une identification. Ouais. Euh, on, on, moi je trouve qu'on s'identifie beaucoup à son personnage ouais. et on est très en, en, en close, un peu en mode solitude, un peu en retrait. Et et il y a une vraie il, tension. Euh, il ouais, y a une vraie tension et un, un vrai. Euh, il y a une ouais, vraie tension pendant un C'est un ça. bon moyen de se fâcher avec ses amis. Exactement. Ça peut être pas mal. Surtout avec le lance-roquette. Lance-roquette qui, qui permet de tirer sur deux personnes. Ouais. C'est euh, ouais, Tu peux viser deux pas... personnes et euh, comme c'est un, un problème de table, euh, ben, des fois si tu as vraiment envie d'en niquer un puis que tu n'as que le lance-roquette, il faut que tu choisisses de niquer l'autre aussi. C'est Il faut de faire des choix, hein. choix qu'on assume hein. après ou pas. Euh, ah, ou pas. Voilà, ça, ça peut être compliqué. Donc Human Punishment, ça a été un financement participatif que j'ai complètement loupé. Mais euh, bref, c'est pas grave, il est disponible. De... Heureusement, il y a l'expresso Il est disponible dans toutes les bonnes boutiques pour un prix accessible. Et d'après ce cachet, a une suite. Ouais, il y a un une extension qui est fait... déjà prévue. Mmh. Ouais. Mais il... qui fait uh, standalone, aussi. tu peux le jouer indépendamment. Exactement. Mais Mais est... Par contre, elle est pas encore sortie, là. On l'attend. Elle sera en Ks ou en... Elle a été en Ks. Elle, elle est a été Ks. C'est terminé. Ouais, tout ça, c'est terminé. Et donc, c'est Don't Panic Game qui... Euh... Mmh. Qui distribue. Qui distribue ça Parce que c'est pas, c'est un jeu allemand. Le développeur est un est un Allemand. C'est sorti aux États-Unis en proms et euh, Don't Panic l'a récupéré pour le sortir en France. Et euh, bah, super produit quoi. super fun identité graphique super marquée ah ouais. euh, la, le point rapide pouvoir changer de bord c'est sympa dans le jeu beaucoup d'identification ouais. très mature très tonique euh, marche à la fois sur PlayStation 3, PlayStation 4, euh, PlayStation Pro, euh, PS5, ça. Xbox, Xbox Series S Non, non, c'est des euh, cartes, voilà. ça, ça bug pas, ça, c'est de la bonne, ça, ça c'est bon, ça, non, ça ne plante pas C'est beau, c'est bon, voilà, c'est du cyber, c'est bon, c'est bon On a ouais. dit le prix, on s'en rappelle Je crois que c'est 25 Maximum 29. Regardez, la qualité des cartes, elle est belle. Pas elle cher. A, la, la qualité des cartes, est ouais, très jolie. C'est plastifié, c'est indestructible. Carte ouais. glacé, euh, super jolie. Peu, on ouais. peut tremper dans du coca, ça marche. Allez, J'étais <rire> <Allez. rire> sûr qu'il allait me la sortir. <rire> J'étais sûr qu'il allait me la... J'attendais qu'il la sorte. Euh, fais gaffe. Voilà. voilà. <rire> hein, voilà. Parce qu'en fait, voilà. Bon. Vous avez compris On pas, hein, pas. passé Allez. En même temps, euh, <rire> voilà. Voilà. Hein c'est beau. Ouais, non, c'est super beau. Super chouette. Allez, on passe euh, à autre chose. À autre chose <rire> mais en même temps, à quelque chose de à peu près pareil, Peaky Blinder. Allez, on va parler de Peaky Blinder, ce qui nous a été envoyé par la rousse édition, parce que attention, la rousse est dans la place, et à mon avis, il <rire> y en a qui devraient flipper leur race. Hein euh, oui, la rousse édition qui euh, va euh, se lancer euh, dans euh, les jeux de plateau, les jeux de cartes, les jeux d'escape, euh, tout ça. Euh, que j'ai également contacté et à qui j'ai dit j'aimerais bien présenter Picky Blinder parce que je suis un fan inconsidéré de la série, si vous ne la connaissez pas vous ratez une des meilleures séries de cette décennie je pense qu'on est d'accord, tout le ouais, monde est d'accord Picky fucking Blinder. alors euh, on va commencer par le truc qui fâche tout le monde c'est cette, euh, cette estampille jeu de rôle Scandale. sur la boîte qui est on va le dire scandaleux, mais qui va trouver son explication dans les mécanismes du jeu. Mais alors attention, messieurs qui sortaient ce jeu, n'écrivez pas jeu de rôle sur une boîte si ça n'est pas un jeu de rôle. Parce que c'est... on n'arrive pas à savoir si c'est... Alors quand on a compris euh, les mécanismes du jeu, on comprend qu'ils aient euh, euh, écrit ça sur la boîte. Mais c'est trompeur. Et dans mmh. l'univers du jeu, ça peut être mal perçu en se disant, ils ont essayé de surfer sur la vague jeu de rôle. Alors que ça n'en est pas un. Ce n'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu d'identité cachée. C'est pour ça qu'on l'a mis juste derrière Human. Le, le, le délire est, est, est très très simple. Vous avez la famille Shelby. En fonction du nombre de joueurs, vous allez choisir un, un, un, les, les personnages Shelby que vous voulez en plus. Il y en a forcément un qui jouera le rôle de Thomas. Et puis en face, il y a les méchants. Et dans les méchants, il y a Billy Kimber. Qui va également être, être choisi. Alors, bien entendu, on va utiliser euh, les personnages, on va mélanger, mm -hmm. on va distribuer hein, euh, les, les cartes, les mm -hmm. rôles de façon euh, cachée. Euh, personne ne sait s'il est euh, de la famille euh, ou pas. Et puis en ensuite, on va aussi euh, créer une main, enfin un ensemble de mains, avec ces deux types de cartes, qui sont soit des cartes « on se fait du pognon », soit des cartes « on se fait encore plus de pognon mm », -hmm. soit des cartes tu te feras pas de pognon, et des cartes, tu te feras encore moins de pognon. Et l'objectif du jeu, il est très simple, c'est pour la famille Shelby de se faire du pognon. Voilà, tout simplement. Alors, comment ça va se passer Au début de la partie, on va chacun avoir, on va mélanger ces cartes-là pour qu'il soit l'aléatoire, et on va chacun avoir 5 cartes dans la main. Et le jeu va se dérouler en 5 tours. Donc, on pourra à chaque fois poser une carte sur la table à notre tour. Si on, joue à quatre, si on joue à quatre, on va piocher dans ce qui a été posé trois cartes. Partant du principe mm -hmm. qu'à chaque fois, il y a un chef d'équipe et que ce chef d'équipe il prendra nécessairement la sienne. Donc, en fait, il n'y a que deux cartes qui seront choisies au hasard. Bien entendu, si vous êtes Shelby, vous avez tout intérêt à poser des cartes pognon. Puisque l'objectif, c'est de faire déplacer notre petit Thomas sur le plateau pour qu'à la fin de la partie, il ait un max de dollars. Ok De livres. Et si vous êtes des euh, adeptes de Kimber, vous allez poser des cartes Plongue. pas pognon ou flingues qui vont euh, du coup contrecarrer les plans. Oui, donc une guerre des gangs entre les... Vous euh, allez voir. Les piquets on retourne. les londoniens. Quand on retourne, si on a plus de cartes pognon que de cartes euh, de, de, de, de stoppage, eh bien, on marque mmh. 500. Et si en plus, on a des cartes comme ça, on additionne aux 500 les 250, on passera à 750. Okay. Si, dans l'autre sens, il y a plus de cartes pistolet que de cartes euh, comme celle-ci, si j'ai plus de cartes comme ça que celle-ci, eh bien, on ne marque pas d'argent. Il ne se passe rien. Mais si en plus, les cartes bonus, alors on perd. On redescend. D'accord oui. Alors maintenant, quelle est la subtilité, et je vais conclure par ça, quelle est la subtilité du jeu et pourquoi ils appellent ça jeu de rôle Parce qu'il y a une partie, un, un passage dans le jeu, dans le rythme du jeu, où vous allez poser votre carte de façon aveugle, comme ça, et vous allez devoir argumenter. Ah oh, oui, il y a du bluff. Voilà, non, il y a du bluff. En disant. En parce que, que vous... je me demandais, excuse-moi, je t'interromps. Ouais, euh, si, bah, quelle est l'interaction entre les joueurs et en bah, cas, voilà. Parce qu'on ne fait que poser des et cartes. Bah, mais non. non, là voilà. C'est-à-dire que. Au moment où vous posez votre carte, vous allez vous adresser au chef d'équipe okay. et vous allez lui dire « Bon, ben bah moi, cette carte-là, elle va te faire gagner pas mal de fric. Euh, tu verras, mm -hmm. euh, j'ai eu... Euh, » Alors, il faut vraiment... Il conseille de rentrer dans le jeu, quoi. Ouais, ouais, « J'ai ouais. eu un super coup. Euh, je sais que dans la quatrième, euh, c'est euh, euh, cravate, euh, cravate rouge mm -hmm. qui, va, euh, qui va gagner et, euh, et, euh, et je vous assure que là, euh, c'est un bon coup. Euh, tu verras, prends ma carte, elle va te rapporter du fric. » D'accord. Ok ouais. Bien entendu, une fois que les cartes sont posées... Vous écoutez les argumentaires de chaque personne. Mmh. Et le chef va récupérer le nombre de cartes qu'on a dit. Donc, quand on est quatre, il n'en prendra que deux parce qu'il est obligé de prendre la tienne. Mmh. Il les mélange. Ah, ça qui est re... pour, pour jamais. Il les savoura. mélange ah, oui. et il les dévoile. Et il ne sait pas qui lui a vraiment oh, ouais. apporté de l'argent et qui l'a... Au fil des tours mécaniquement, il ah, y a des gens qui vont se cramer. Ce qui, qui est aussi <rire> assez exaltant, c'est que vous pouvez être un méchant, mais n'avoir <rire> en main... Que du pognon Que du pognon Ouais. Donc il va falloir être capable de dire oh, Ah moi j'ai posé non. la carte mais c'est pas un bon coup euh, ça le fait pas euh, non bah, franchement bon, euh, voilà. le prends pas euh, voilà tu vois c'est marrant sur le bluff. En même temps, vous pouvez vraiment faire partie de la famille Shelby, n'avoir que des cartes pistolet et être obligé d'argumenter en disant non non mais attends, c'est vraiment un mauvais coup. Moi je sais qu'à tel endroit euh, tu vas te faire euh, tu vas te faire engorger, euh, prends pas la carte. Donc, vous voyez l'histoire Et c'est de là, en fait, que vient ouais. le terme jeu de rôle. Ouais. C'est qu'en ouais. fait, il va falloir vraiment... Alors, attends, on est d'accord. On peut pousser le... On <rire> est d'accord. Alors, attendez. Mais... Qu'on soit bien clair sur le positionnement euh, de ces produits, de ces deux produits. Je, je, je vais rebondir très rapidement sur, sur Let's skate Game. Euh, c'est des produits qui sont distribués en FNAC, euh, qui sont distribués en grande, grande distribution et qui s'orientent euh, sur, voilà, sur du mmh. grand public. Malgré tout, ils sont fortement identitaires, hein. euh, on est vraiment dans l'ambiance euh, Peaky Blinder et euh, ça fonctionne bien. Et je tiens à, à, à rebondir sur l'escape game qui lui est très bien fait. Qui euh, te fait vivre en fait euh, une aventure. Euh, je vais pas le présenter, je, je vais juste en parler. Par hein, je sinon. D'accord, ouais, ouais, je vais spoiler. Donc ça, ça se passe dans la saison 1. Alors, c'est vrai que moi, ça remonte pas mal, mm -hmm. mais on revit en fait les événements de la saison 1. On a 12 chapitres euh, à, à découvrir. Je vais quand même. On peut faire ça à combien 2. Alors, euh, celui-là, c'est jusqu'à 8 joueurs. Donc, je l'emmène. Alors. Les retours que, que moi, euh, j'ai également eu. Alors, ah, regarde, c'est quand même super quali. Vous regarde, à l'intérieur, oh, il ouais, habillage. Ouais, ouais. C'est un, un bel habillage euh, Pink Blinder. Oh, non, le matos c'est chouette. Ça, c'est le pense-bête. Okay. Alors, voilà, pour l'escape hein. game, déjà, première information de l'escape game, <rire> je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, télécharger une appli ou pas. Là, vous avez la possibilité de télécharger l'appli et vous avez la possibilité de ne pas la télécharger. Okay. Okay, Puisque Tu es dans le livret. Et il y a des gens qui sont assez... Euh, euh, bloqué par le fait de télécharger euh, une application. Ouais, euh, là, yeah, là yeah. ce n'est pas, pas obligatoire. Deuxième chose qui n'est pas obligatoire dans l'escape Game, c'est le chrono. On peut le mettre ou l'enlever. C'est une bonne chose. Ouais. Si on veut vraiment vivre les choses euh, de façon euh, sympa, moi je conseille de l'enlever. Pour les joueurs chevronnés, c'est ouais. sympa d'avoir un peu de. La qualité, en fait, des escape, la qualité du matos, les amis. Ouais. Ça, c'est les chapitres. Ça, c'est les chapitres. Alors, on va, on va, alors, attention, c'est le N on va montrer la, la, la première. Voilà, ça commence comme ça, par une affaire de trucage de course. C'est euh, la carte scène numéro 1, plastifié. et euh, c'est plastifié, c'est ultra quali. Et l'idée, en fait, c'est de Place. trouver des codes, euh, des codes à quatre chiffres, euh, sensiblement, à chaque fois. C'est pas compliqué. Ah, à chaque fois, c'est la même euh, ah, Il faut trouver des codes, il faut non. trouver des codes. C'est pas Là, en pour la, le Alors, des codes. Là, en l'occurrence, il faut trouver le box du cheval qu'on a empoisonné, puisqu'on va empoisonner un cheval pour qu'ils couvrent euh, moins vite mm -hmm. et qu'ils et que perdent euh, qu perde la partie. C'est est très immersif. Euh, on n'a pas besoin de connaître les escape games pour euh, pouvoir jouer à ce jeu-là. Quand on connaît euh, la série, il y a pas mal de clins d'œil hein. qui sont faits euh, à la série. Et donc, ouais. les fans des Picking Blinders vont vraiment s'y retrouver. Quoi. Ils vont vraiment euh, s'identifier. On a, éventuel, bien entendu, des cartes personnages euh, qui sont... Euh, aussi très très bien, ils ont, ils ont pécho la licence, donc on est, voir. On <rire> est, on <rire> est du, <rire> dans du total, total euh, mais Pour total les fans, c'est joli, ouais. ah, c'est clair, et bien, bien entendu, on a bah, les cartes avec les numéros, aller chercher la carte, parce que vous voyez là on me dit d'aller chercher la carte 1, d'aller chercher la carte 2, non. et puis tu vois regarde ça, là, il y a un trou dedans. Ouais, donc, tu vas utiliser... donc on va se servir de la carte, on va la superposer à un truc, et puis, on va euh, découvrir une zone on retrouve enfin, les mécanismes des escape games. On ouais, retrouve ouais. les ouais. mécanismes de tous les escape games. Ouais. Super bien senti. On est dans l'univers des Picking Blinders. On est très bien identifié. On est confortable dans sa série. Et... Euh, attends, je termine. Euh, et euh, voilà, il n'y a pas foncièrement de difficulté parce que là aussi, ce qu'on veut, c'est être abordable à tous. Mm. Mais il y a quand même un petit challenge. Euh, voilà, moi, j'ai lu quelques, euh, quelques critiques d'autres personnes qui ont dit « Ouais, allez, une ou deux fois, on s'est retrouvé bloqué. » Il y a la possibilité, avec le livret, de euh, demander des petites jokers, okay. hein, de, se, de se déverrouiller sans forcément avoir la solution. Vous pouvez appréhender des petites jokers. Okay. Voilà, moi, je trouve que c'est bien fait. Je trouve que c'est intéressant d'utiliser euh, cette licence picking Blinder parce que qui aurait pu penser qu'on allait transformer ça en jeu C'est casse-gueule d'utiliser une licence comme ça euh, pour faire du jeu. Et en l'occurrence, pour les deux jeux, euh, je le redis, je trouve que c'est réussi. Alors oui, on n'est pas sur un jeu de rôle, mais on est bien en-dessus de Human Punishment qu'on vient de présenter. Mais voilà, imaginez, le apéro, tac, tac, euh, voilà, c'est comme bang hein, finalement, on ah, ne va pas chercher non plus non, euh, très très loin. Voilà. Et puis pour cette escape, game, cette escape game, qui donc est un one-shot. Hein. C'est ce que j'allais dire, escape game dit one-shot. Ah bah oui, oui, ouais, ouais. de toute façon. Ça, tu fais passer à tes copains. Après, tu fais passer aux copains. Euh, moi, rien, rien, que, rien que les cartes qui sont là, je les trouve, je les trouve ah, absolument magnifiques. Le matos est vraiment léché. Voilà, c'est euh, chez euh, Larousse euh, Édition et euh, j'ai vérifié. On le retrouve dans euh, les bonnes Fnac et, ouais. euh, bon, et Larousse est, la est, est dans la place. C'est dans la place. Larousse est dans la place. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Euh, voilà, j'espère qu'ils qu nous accorderont leur confiance et qu'on pourra euh, présenter euh, d'autres produits qui les concernent. Voilà! on va passer on a fini avec nos jeux de cartes on va passer à un jeu de plateau qui fait appel à des cartes. c'est l'auberge sanglante il faut tuer des gens faut les enterrer il euh, faut faire du fric c'est du toto Hein c'est ouais. hein, tout toi ça, avec un peu de corruption. Bah, voilà, sous un peu de corruption. D'ailleurs, attention, hein, Toto s'est installé en campagne. <rire> donc je, si jamais Et vous arrêtez pas chez lui, voilà, si jamais vous <rire> recevez une invite, <rire> moi je dis ça, je dis rien. Moi j'habite, à Narniame. <rire> Alors, allez vas-y. L'auberge Sanglante mm -hmm. c'est un jeu qui reprend euh, une histoire vraie, mm -hmm. ouais, qui a eu lieu en Ardèche. Mm -hmm où une famille, euh, dans le besoin et qui gérait une auberge, a décidé de trucider de temps en temps des clients fortunés qui venaient chez eux. C'est une histoire euh, macabre et euh, on vous invite euh, à, faire, à jouer autour de ça euh, en tout temps. Bah ouais, c'est cool Il y a un <rire> film qui ouais, s'appelle L'Auberge Rouge. C et en vrai. plus, c'est eu, euh... ça, hein, c'est ah, ça. L'Auberge Rouge, hein, c'est ouais. la même histoire. C'est un petit jeu sympa. C'est un jeu qui joue jusqu'à 4 personnes, ouais. euh, et qui dure euh, une grosse trentaine de minutes. Il y a un mode euh, dans les règles qui permet de faire des parties un peu plus longues si on a, on a envie de faire plus <rire> c est c est de meurtres. C'est ça qu'on veut. Et quelque part, pourquoi se priver Pourquoi se priver Donc, c'est un jeu tout simple où euh, on a une auberge avec des paysans mm -hmm. euh, qui viennent se désaltérer. Ça c'est des clients lambda mmh. C'est des paysans qui sont présents, okay. voilà. Et on a des clients qui vont venir, toutes les nuits, se présenter dans les chambres de l'auberge. Il y a huit chambres en total. D'accord. Et chacun des joueurs va pouvoir faire une série d'actions, soit corrompre un client, mmh. et dire ah, je vais décider de le corrompre, donc je vais le prendre et le, et le mettre dans ma main. Mmh. La main, c'est un peu les sous-fifres qu'on a à notre disposition. D'accord. On peut prendre des clients et on peut prendre aussi des paysans. Mmh. Mais nous, on est la famille, en fait. Mmh. On est tous de la même famille. Ok. Et c'est un petit jeu on qui se reproduit se... entre nous, mmh. et c'est mmh. bien. Mmh. Donc, on a la possibilité de corrompre un client. On a la possibilité de construire une dépendance. Mmh. Je vais vous expliquer après à quoi elle sert, mmh. cette dépendance. Mmh. On a le droit de tuer un client. Non. Mmh. Ben, bah arrête. Et dans ce cas-là, on retourne la carte et c'est un cadavre qui vient. Dans notre placard dans notre, euh, <rire> À notre disposition, on va dire. Ce cadavre, on va bien, avoir, euh, on va bien devoir à un moment l'enterrer. Uh -huh. Et c'est à ça que servent les dépendances. Voilà. On va venir mettre le cadavre sous une dépendance. Okay. D'accord. Et on a aussi la possibilité de blanchir de l'argent, l'argent qu'on gagne en tuant des personnes et qui sont symbolisées les pions de chaque joueur sur le plateau, mm -hmm. et donc on gagne du cash. Du cash. Ah non, on est tout plein d'activités très saines et, et très légales, d'accord. <rire> et parmi, euh, parmi les personnes qui viennent euh, dans l'auberge, de temps en temps, on a des forces de l'ordre. Ouais. Et si jamais ces forces de l'ordre constatent au petit matin qu'il y a des cadavres qui traînent <rire> dans l'auberge, et ben ça se passe mal et on va devoir Lâcher du pognon. Lâcher du pognon pour, pour... que le flic. Euh, ah, ils sont corruptibles, fermé, non, Mais, mais... mais, oui, mais oui, c'est oui, très oui, moral, oui. comme je dis. <rire> c'est <donc. rire> voilà. un petit jeu très sympa qui joue très vite. comment un on joue gagne? scoring C'est un jeu euh, dont les règles sont compliquées. Faut... C'est un jeu à règles ouais. compliquées, mais à un jeu très simple. Ouais. Dès lors qu'on a compris les mécaniques du jeu, ça devient vraiment très simple, très fluide et on s'éclate. Mais il faut faire une partie pour bien comprendre les règles, mmh. comprendre les mécaniques. Voilà. Ouais, c'est un, un vrai jeu de. de... Bien comprendre dans quel ordre il faut faire les actions, pour ne pas, euh, pas se faire prendre, euh, avoir anticipé le fait que j'ai tué des mecs mais avoir que je les enterre parce qu'il y a un flic, euh, enfin euh, toutes ces choses-là quoi. C'est un jeu euh, très sain donc, et on gagne, la personne qui gagne c'est la partie, celui mmh. qui a le plus d'argent. Exactement, voilà. voilà. Euh, moi je t'avais fait un, une remarque dans le jeu, tu mmh. vas pouvoir euh, me, me, me contredire parce que je crois qu'il y a un ensemble de règles hein, quand même assez, assez profondes. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'interactions entre les joueurs. Je trouvais quand on avait fait la partie, euh, qu'on était tous un petit peu dans notre coin à flinguer des gens, à construire des baraques mmh. et puis à les enterrer en dessous. Mais euh, est-ce que tu peux nous parler des interactions entre, entre les, les, les gens qui sont autour du plateau Parce qu'on interroge sur les gens qui rentrent dans l'auberge en, en les embarquant, en les chantant, en les corromp. Mais... Euh... Chacun fait sa petite salade euh, de pain ouais, dans son coin. Quand, ouais. quand on débute le ah, jeu, en, en effet, le jeu se résume à ça. Mmh. C'est le timing entre je tue quelqu'un, il y a les forces de l'autre qui arrivent et j'enterre du c'est Quand on commence la première partie de ce jeu là C'est même conseillé de jouer comme ça On se limite à ça Mais par contre très vite on va se rendre compte que Vous voyez là sur le plateau, il y a des chambres qui sont à la couleur du joueur Et quand un invité vient dans la chambre de la couleur à la fin de la nuit On va toucher de l'argent par rapport à si la personne a dormi dans notre chambre ou pas Donc il va être intéressant de venir corrompre ou tuer des personnes qui dorment dans la chambre des autres pour qu'ils touchent moins d'argent. Voilà, c'est ça. On peut aussi, quand on a un cadavre et que on n'a pas d'endroit où le planquer, oh, chez les autres. essayer de négocier pour aller le mettre chez quelqu'un d'autre. Négocier pour ouais, aller le mettre chez quelqu'un d'autre. Il ouais. y, a, y, a, y, a de... y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes et qui font que le jeu petit à lit petit. vraiment tous les joueurs qui sont autour. Mais je dis c'est un jeu où les règles sont un peu compliquées. Mm -hmm. Et donc il faut vraiment prendre le temps d'appréhender les règles pour vraiment s'éclater sur ce jeu C'est pas coopératif, on est bien d'accord, il n'y a, ah a, qu a, a, a rien du tout de coopératif. On a beau être une ça. famille, euh, c'est ah, chacun pour soi. Ah, non, non. Ah, ah. Il n'y a pas de coopération dans ce jeu-là. Ça se joue jusqu'à combien de personnes 4 personnes. 4 personnes. Euh, combien donc est-ce est est que ça coûte Une trentaine d'euros. Une trentaine mmh. d'euros. C'est sanglant, c'est 14 ans Au moins. Oh, c'est euh, ouais, en... marqué 14 ans. Ouais, c'est un jeu mature. Hein. Mmh. Ouais, ouais, ouais, ben oui, bon, on ouais. a compris que les thèmes ouais, n'étaient pas es. hyper moraux. <rire> tu tutes <rire> en, <rire> <t 'es, rire> en c'est cool. Ouais, ça fait partie du cœur de, 2000, sont quoi, euh, <rire> de, de, de 2019. Ouais. Ouais, ouais. J'ai découvert ce jeu en 2019, à la boutique dont on parlait. à Arnicar. Et c'est très sympa à jouer. L'identité graphique est assez sympa aussi. Oui, je trouve. Voilà. Oui, c'est original. Euh, ouais. le, le fait d'avoir des cartes et de les retourner qui déclenchent d'autres pouvoirs, euh, je trouve ça euh, intéressant. Ouais. Le, le gameplay est très intéressant sur ce jeu-là. Et quand on prend la peine de, de, de creuser les règles, on, on s'éclate vraiment. Quand on prend la peine de, de, de creuser les règles et puis de, de rentrer dans son rôle, quoi. Hein, c'est ouais. vraiment sympa. Un jeu très sain, ma foi. Oui, oui, oui <rire> Ça donne envie. On est, est content, hein Voilà, c'est un petit meurtre entre amis. Hein c'est un peu que ça, ça. Ouais, un peu ça. Forcément, c'est du Toto. Et on a.. Euh, ce qui est très bien fait, c'est qu'on a une petite aide de jeu. Ouais, je l'ai filmé. Ouais. Et qui nous offre dès le début de la partie un endroit pour planquer les cadavres. Une grange. Pour, pour, ouais. euh, pour inciter un peu les joueurs à se lancer dans le. Ah oui, l'aide de jeu, la... euh... c'est une planque. Okay. Ouais, c'est marrant ça. ça. Et donc l'aide de jeu vous, vous explique toutes les, les, toutes les phases que vous pouvez faire. Donc, ouais. corrompre mm -hmm. un client, mm -hmm. construire une dépendance, tuer mm -hmm. un client, enterrer un client, ou euh, eh ben, transformer nos pièces d'or en cash. Il y a des tronches. Hein. <rire> <rire> non, ouais, ouais, il y a des personnages. Hein. Il y a des tronches. Ok, et eh ben merci Toto pour cette présentation. Ah ah Allez, on poursuit euh, avec un jeu qui va bien. C'est Magic Maz, Maze. avec Maze. un Maze, Amazing. Avec... Amazing. avec un M, pas avec un N. C'est Mazik. Et euh, ça a reçu le Spiel. 2017. Donc on est à l'heure. Et euh, <rire> en fait, euh, voilà. C'est <rire> <rire> bien, moi je dis. Hein ouais, ils ont l'expresso, s'ils ouais, veulent du news. Euh, vieux voilà. motard que jamais. Voilà. Voilà. Ouais, euh, pareil, hein. Et je pile, euh, moi j'allais à Essen quand j'étais gamin et que je faisais de l'allemand et qu'on partait là-bas. T'allais au salon pas. à Essen hein T'allais es à la ville d'Essen ou au salon à la ville de Essen. Ah, ouais, je ne savais ouais, pas ouais. que. voilà, Mais je te parle de ça euh, Essen, il y a 30 ans. Ouais voire même presque 40, bientôt. <rire> Allez, et bien entendu, il va y avoir des morts, du sang, euh, <rire> du, euh, des, de de, de, des tripes, et... Euh, et, et on euh, dégage toute ton famille voilà, à la fin de la partie part part. Parce que c'est Toto qui présente euh, <rire> le jeu. Donc, euh, comme il nous a déjà présenté euh, l'Auberge Sanglante, on part sur euh, Magic Maze. Alors Magic Maze, en quelques mots, c'est un, euh, euh, un jeu de coopération dans lequel on n'a pas le droit de parler. Allez bon ça va. <rire> ok. C'est un jeu dans lequel on va tous, toutes les personnes qui jouent à ce jeu vont contrôler un nain, un barbare, une elfe et une magicienne. Ah on n'est mm -hmm. pas soit l'un soit l'autre. Non. Ah, chacun d'entre temps on va contrôler les rôles. C'est ça qui est dur. Okay. Et chacun d'entre nous. Ah puis c'est un, un jeu. C'est un jeu où le nain, le barbare et tout ça c'est des trucs comme ça là, des, des... Oui, quand, des, des trucs des, en bois. Des, des bidules en bois, c'est allemand. C'est des petits <rire> C'est très joli. Ah, okay, Donc chacun d'entre nous on va avoir une carte de mouvement. Donc, si toi, par exemple, tu possèdes cette carte-là. Je rigole parce qu'il y a un escalator dans le monde des. Mais oui, <rire> ok, okay. d'accord. Je... Mais tu, tu vas comprendre le, vas le, le principe juste après, c'est cool. Ces cartes-là vont te dire ce que tu peux faire avec tous les bonhommes. Mm -hmm. Donc, toi, tu as le droit de faire aller en haut, et aller à droite vente. et te téléporter. Okay. Ah, d'accord, ok. Mm -hmm. Donc, toi, tu vas avoir le droit de faire que ça. Mm -hmm. D'accord Le but, c'est lequel C'est que chacun des héros. Arrive arrive à récupérer le magasin dans lequel il y a leur équipement. Okay. On est dans un magasin. Okay. Et une fois qu'on a tous récupéré notre équipement, on va devoir trouver la sortie. D'accord. Alors, vous allez me dire, ok, d'accord, mais on fait comment Toto, vu que ouais. j'ai qu'une seule case. Ok, d'accord, mais comment on fait Toto, vu que j'ai qu'une seule le case Je vais te le dire. Après beaucoup d'engueulades, de... muettes, <rire> quand J'ai va arriver devant une case de sa couleur, avec ouais. une, un, une loupe. Ouais. La personne qui a la loupe va prendre la première carte de la pile, va venir la mettre. Et en fait, le héros va pouvoir découvrir des nouvelles salles du centre commercial, jusqu'à trouver, enfin... Il la met là où il y a la flèche, du coup, mmh. Il la met là où il y a la flèche. Jusqu'au jour où euh, on va finir par trouver la le boutique d'équipement. Mmh. Mais... Il y en a quelques-unes. Bah ouais. C'est un jeu un petit peu jeu drôle. Parce qu'en fait, wop, wop. Parce qu en fait <rire> au fur et à mesure des parties qu'on fait, le jeu va se complexifier. On, mm -hmm. va, venir ajouter de la... On va venir ajouter des tuiles. Mm -hmm. Par exemple, des tuiles avec euh, des passages qui peuvent être utilisés que par le nain. Ah oh, génial ouais. Tu vois Des tuiles avec des caméras de surveillance. Ils sont bien équipés dans le donjon. Ah, tu <rire> Euh, tu vois, par exemple ici, des tuiles avec des canards de surveillance, ouais. donc à chaque fois qu'il se passe des choses, il y a des pouvoirs qui vont avec. Hein. D'accord. D'accord. Et euh, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a un Incroyable. sablier. Donc on a l'équivalent... C'est pas pour moi. <rire> c'est pas pour moi. On a l'équivalent de ce sablier-là pour, ouais. un, trouver toutes les boutiques, mm -hmm. que toutes les bonhommes se placent dans la boutique, ouais. et sortent. Et sortent. Il prend, il fait combien de vrai temps le sablier Il est marqué minutes sur la boîte. Il fait euh, une minute et demie. Un, sa un sablier pour le tour, pour tout le jeu. Mais c'est pas possible. Si. Sur, le, sur la partie. Ah, le allez, retour, hein. On le retour Vous du avez tous les sabliers et vous avez pouvoir les retourner. Oh. Je ah. vous rappelle une chose très importante. C'est que vous n'avez jamais le droit de parler. Oh. Quand on souhaite dire quelque chose à une personne, mmh. on vient prendre ça et ah. on le pose devant. Et tu n'as rien le droit de plus de faire. D'accord. D'accord. Alors il peut se trouver, bon, moi, tu vois, par exemple, quand je le joue et que j'ai quelque chose à dire, par exemple, à Nico, je ne vais pas faire ça, tu vois. Je vais faire ça. <rire> <rire> tu vois, pour lui pour dire qu'il faut qu'il bouge. <rire> et euh, ah, mais tu n'as pas le droit de dire. C'est pas parce que tu as pris le sablier que tu as le droit de prendre la parole. Ouais, tu n'as jamais le droit de parler dans le jeu. Jamais. C'est genre, euh, mec, je pense à toi, là. <rire> c'est ça. Ok. c'est ça. Tu vois, parce que toute la partie, tu peux avoir. Euh, tu peux avoir. Le barbare qui est au pied de l'escalator, ah ouais. et si c'est Nico qui a l'escalator et qui ah pense ouais. pas à faire monter le truc, bah ton barbare il va tout le temps rester au pied de l'escalator, mmh. il va mmh. jamais monter. C'est vrai que c'est un peu con un barbare ah de... Et là où, là où c'est compliqué, c'est que tout le monde joue en même temps. Ah voilà, tout le monde joue en même temps. La question que je Donc on va passer le temps à que faire que comme, ça, comme ça, comme ça, comme ça dans tous les sens. Et ça, ça, ça, c'est vraiment génial comme jeu. C'est super stressant. C'est un, un bon jeu bien C'est extrêmement stressant, c'est extrêmement fatigant à jouer. Mais qu'est-ce que c'est bon et tu commences la partie avec combien de tuiles en fait Tu commences la partie avec une seule tuile, celle-ci. Et on les retourne au fur et à mesure. Et, et tu commences toujours toutes tes parties avec toute la capacité des tuiles Non, ah, non, non, non, non, non, tu commences, voilà. la première partie se fait avec 12 tuiles. Voilà. Et après, et après tu débloques type. des niveaux, tu vas débloquer des nouvelles tuiles avec des nouveaux pouvoirs, avec des nouvelles mécaniques de jeu. Et euh, tu as des tuiles, tu as des pouvoirs qui te permettent. Euh, tu as des niveaux de jeu, parce qu'à chaque fois, je vous ai dit, mmh. le jeu va se complexifier. À un moment, le jeu va devenir tellement dur que certains pouvoirs vont arriver, vont dire ok le sablier vous pouvez faire une pause et parler. Oh. Ah waouh, d'accord. Hmm. Ces sabliers-là, vous, vous, en... vous pouvez vous en servir. Vous pouvez vous en servir qu'une seule fois. Okay. Donc il va falloir aussi trouver des tuiles avec les sabliers. Mmh. Mmh. Pour pouvoir faire durer la partie plus longtemps. Pas... On perd souvent, non On perd rarement. Ah on perd ouais. rarement On perd ah. très rarement. Ah, okay. Ça me hype énormément là. C'est hein un petit jeu très très très très très nerveux. Ça se fait en 15-20 minutes. Ouais, coupe la caméra, on va jouer. <rire> et euh, après une partie, en général, c'est dur d'en faire plus que deux. Ouais. Parce que c'était épuisé, rincé, de chez rincé. D'accord. Et puis t'as un sacré salopard qui va voler du matériel dans un magasin. Ouais. Parce que quand je te dis que tu vas dans le. Si la sorcière arrive là-dedans. parce qu'il y a une sorcière. et ben bah, tu n'achètes pas le ah, mythos. Oui. Tu le chopes et après. Faut que tu te barres vite avant que la sécurité arrive. Oh là là Et la sécurité arrive quand le sablier est... Est, est vide. Voilà. C'est rigolo. Ça... Amusant. Ça m'étonne pas qu'il a peut... gagné le... Ça peut jouer tout seul comme ça peut jouer jusqu'à 8. Mm -hmm. ah ouais. Mais plus on est nombreux, plus ça devient le bordel et plus c'est rigolo. D'accord. Ouais. Amusant. Eh ben c'est super. Eh ben écoute, on pourrait euh, partir sur euh, Subterra après un jeu comme ça parce que c'est... Un jeu euh, de à, tu tu tu à tuiles aussi. Ou alors, on fait une pause JDR. Qu'est-ce que vous en pensez On termine par le JDR Comme vous voulez. Moi, je ferais bien, je basculerais bien sur le subterra parce que c'est aussi un jeu comme ça, de tuiles, où on se déplace dans des couloirs. Et euh, voilà, allez, on va vous parler... Dans des grottes. Kevin va vous parler de subterra. Mmh. Allez, on part sur un jeu euh, qui va aller dans les bas-fonds et, oui. dans, et dans les bassesses. donc, mmh. du coup, bah forcément, c'est un jeu qui est présenté par, par Kevin. Dans, hein dans le cradingue. <rire> le... Non, franchement, c'est un jeu que on avait découvert chez toi et euh, j'avais trouvé ça euh, super sympa. C'est un jeu qui est pas mal connu, hein, c'est Subterra, mmh. mais on va en parler pour tous ceux qui auraient... Euh, euh, le tort euh, de ne pas l'avoir essayé euh, parce que je trouvais que les mécanismes étaient euh, vraiment top. Pour une fois que je comprenais quelque chose, hein, tu... Hein, mais... hein, oui. hein, tu remarqueras. Il y a qui Moi, moi, je me suis trouvé euh, super cool. Allez, vas-y, lance tout, envoie. Il mm -hmm. y a des monstres, il y a des grottes, il y a des innocents. Voilà, dans subterrain on est des spéléos qui, on est des mauvais parce qu'on est tombé, on s'est paumé en fait dans oh, tout le dédale de grottes. Et donc, il, il faut qu'on arrive à trouver la sortie. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Dans un temps limité, avant que nos piles de nos lampes-torches se finissent. Voilà. Mmh. Donc là, un petit paquet de temps, bien sûr, d'événements. Mmh. Je vous laisse imaginer que tous les événements sont bien sûr dégueulasses pour nous. <rire> C'est <c> une erreur. <rire> C'est un jeu avec une bonne ambiance autour On de nous. Vous remarquerez que tout est sillé. C'est un jeu qui est, sûr, est bien. Bien sûr. Ah. Et donc, euh, chaque joueur va, va prendre euh, le rôle d'un mmh. personnage. Mmh. Chaque mmh. personnage a un nombre de points de vie, a des pouvoirs spéciaux. Mmh. spéciaux. spéciaux pardon. Et donc, pardon. on va pouvoir, euh, va pouvoir jouer euh, bien en groupe pour pouvoir se sortir de ouais. ces cavernes. Car ces cavernes, il y a plusieurs pièges. Il y a l'eau qui peut monter, mmh. du gaz qui mmh. peut donc nous blesser, des éboulements, mmh. mais aussi des monstres. Il n'y a pas que ça. Ah il a ben aussi un petit côté euh, ouais, fantastique. fantastique. Chaque, euh, chaque monstre et chaque événement a une petite mécanique, extrêmement simple et mécanique. Donc il n'y a pas de, de ce côté-là. Franchement, moi je l'ai fait jouer à, à mon petit neveu qui a 10 ans. Il a tout de suite compris, il n'avait pas de problème. Explique-nous ça. À son tour, et ben donc, chaque joueur va avoir le droit à deux actions. Ouais va avoir des actions différentes qui vont pouvoir bah, prendre plus ou moins justement d'actions. Euh, mmh, mmh. Par exemple, il y a « découvrir », car au début, on commence la partie sans, a, le a seule, voilà, ouais. sans la moindre chose autour de nous. On a mmh. des petites euh, plaquettes. Comme des cons, tuiles. Ouais. Tuiles, exact. Et on a des, des petits chemins, et donc on va tirer au hasard ah, ouais. dans ce paquet, ah, en ouais. sachant que la sortie, quoi qu'il se passe, fait partie des cinq dernières. D'accord donc, on va devoir bah, ouais, choisir. Genre tu veux pas dire « Ah ouais, !» <rire> avec, avec du bol, boum, c'est direct la sortie. Donc, il va falloir faire des choix. Est-ce qu'on reste groupé ouais. Sachant que plus on reste groupé, tout le monde a vu des mm. films d'horreur, on reste vivant. Soit on se dispatche et donc on va pouvoir aller plus vite. Voilà, aller sortie. plus vite. Il va falloir faire des choix. Oui, puis en plus, si on se sépare et puis qu'il y en a un qui trouve la sortie à l'opposé de là où sont les autres, bah oui, il, il, il sort, bon, mais non. les autres, il va falloir qu'ils sortent aussi. Quoi. Sur ma vie, je te préviens. <rire> C'est <ça. rire> bon, j'ai trouvé, bye Et en plus, la mécanique fait que ça bah, a un petit côté prise de risque. Soit alors tu vas, pour une action, juste regarder ce qu'il y a à côté mmh, de toi. C'est ça, je me rappelle. Voilà. Ou alors, pour une action, tu vas pouvoir découvrir, et... mais en même temps rentrer directement dans la. Mmh. Dans la petite tuile. Le problème, c'est que si tu rentres dans une tuile où il a de l'eau, bon là encore c'est pas, ça va, c'est pas trop risqué, mais, euh, mais l'eau peut monter. Ouais. Mais mmh. effectivement, s'il a du gaz, par contre, là, tu vas pouvoir te faire gazer et donc perdre mmh. des points de vie. Jouer pas comme ça. Ah <rire> ben, pas comme ça. Ah ben, <rire> il va falloir jouer comme ça. Mauvaise mais, stratégie. Pas jouer comme ça. D'accord. Et bien sûr, une fois que les monstres commencent à sortir, hormis. Certains personnages, sinon le monstre est indestructible. Donc, une fois qu'on commence à être poursuivi par des monstres, il va falloir. Au euh... niveau des caractéristiques des persos, comment on lit une, une carte, ça se passe comment On va regarder le garde du corps, je me souviens que c'était celui que j'avais utilisé, il a pas mal de vie. Donc lui, il a pas oui. mal de vie, oui. Ouais. En, en général, de... on en a trois. De... Voilà. Voilà, ouais. Et on a donc deux, deux petits pouvoirs. Un, mm -hmm. un pouvoir qui est en rapport avec un nombre d'actions. Ouais. Voilà. Donc lui, pour une action, il va pouvoir repousser. Mmh. Et aussi une autre, qui est plutôt une passive. Mmh. D'accord. Donc c'est assez simple. Dans la boîte de base, il y a six personnages. Pour les souvenirs. Et après, il y a des petites extensions qui vont rajouter un nouveau perso. Des nouvelles tuiles. Des nouvelles tuiles, car on va pouvoir changer un peu de scénario. Un scénario, au lieu de commencer dans, la, dans les cavernes, ben en fait on est à la sortie, on veut rentrer de nouveau mmh. pour trouver des... Des infos sur les monstres. Les masos, quoi. Je... je crois me souvenir ouais. qu'il y avait la possibilité de remplacer les meeple par des vraies euh, figurines. À part, on peut acheter des figurines. Ouais. On parce peut acheter en fait, des figurines. Subterra c'est sorti d'abord en KS. KS. Là, il y a un petit... D'accord. Et euh, est-ce que c'est un jeu fluo C'est un jeu où tout peut être fluo. Oui. Voilà. On ne va pas vous faire non, euh, parce que sinon, le, tout le, le test parce qu'il faut tout un éteindre. En même temps, euh... voilà. Oui. Mais en fait, on pourrait jouer dans le noir c'est phosphorescent ouais c'est ouais, pas fluo c'est phosphorescent c'est fluorescent euh, Ouais, donc on peut jouer dans le noir ça c'est total, total immersif moi crois. le souvenir que j'en ai c'est qu'effectivement euh, à partir ouais. du moment ouais. où euh, on a compris les actions et la façon dont les actions se rythment justement de découvrir une tuile y aller, découvrir une autre y aller il y a une espèce de timing en fait à pécho puis quand t'as à pécho le timing c'est... Euh, c'est quand même assez, assez logique. Moi j'ai trouvé ça stressant quand on a tu T'as trouvé ça stressant Ouais, c'était ouais. bien, mais t'es dans l'ambiance quoi. Ouais. Ah ouais, oui, parce que plus, plus tu vas faire partie, ouais, plus tu vas essayer d'optimiser avec déjà le choix des personnages. Moi j'ai fait le très mauvais choix de me séparer du groupe. Ouais. Ah jamais. Ouais. séparer du ouais, groupe. Jamais. Jamais. Tu te, te sépares. Ça fait. fait que je me suis retrouvé un peu tout seul dans la mouise. L'eau, quand elle monte, on est d'accord, on ne peut pas revenir en arrière. Quand elle, est... quand elle a... Tu, tu peux nager, mais tu vas perdre du temps. parce que le temps le jeu, c'est euh, énorme. Donc euh, cha chaque découverte de tuiles, c'est du stress parce que tu vas découvrir euh, ah bah tiens c'est un monstre, oh, c'est horrible, <rire> euh, c'est la de l'ouf alors. Euh, il va falloir bien doser pour espérer, au moment de la phase de danger, ne pas tirer de l'eau. Non, il y a un voilà, stress qui va. monte. Voilà, en stress. plus, il y a Pierre qui t'engueule parce que tu n'es pas parti dans la bonne direction. Dire que... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Là, on va faire un, un, un, un, un parallèle. Ça fait très Alien, en fait. Ça fait très coursie ah, alien. C'est du dungeon crawling. Avec, euh, ah, ouais. avec la bestiole. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand il y a un éboulement et qu'on est, qu est dessous Alors, quand on a un petit éboulement, euh, bah, déjà, c'est marrant, c'est qu'on va lancer le dé pour savoir... Où il y a vraiment les éboulements qui tombent, parce que les petites euh, tuiles d'éboulement n'ont pas forcément les mêmes phases de dés. Ouais, parce qu'en fait, pas parce sur, que... sur chaque, euh, je vais, je vais le montrer. Attends. Attends, si, je vais, si je trouver... non, franchement, c'est un, une bonne ambiance dans le jeu avec une grosse pression qui monte. C'est assez en rigolo. Fait, en fait, chaque tuile a des, voilà. a des résultats de dés, c'est ça. Voilà, voilà, on va lancer le dé et là, effectivement, si moi j'étais ici. J'espère que toi, en lançant le dé, tu vas faire un 5. Comme voilà. ça, l'éboulement va tomber sur tout ce qui est 5, voilà. mais, pas sur les autres. mais pas sur les autres. Par non. contre, si tu fais un 4, effectivement, là, je vais être... Éboulé. Éboulé également. Et du coup, mmh. tu as une blessure, deux blessures. Comment on détermine les euh, blessures Les, les le... blessures, c'est... C'est euh, assez cash. Les secousses, tu as des chances de perdre un point de vie. Mmh. L'inondation, c'est pareil. Quand tu es dedans, tu vas perdre un point de vie. Le gaz, c'est deux points de vie. Mmh. L'éboulement, c'est trois points de vie. Mmh. Donc, en général, la plupart des, des personnages... Son carreau. Mm -hmm. Et l'horreur, c'est direct, c'est d'ailleurs. Ah, c'est vrai que le monstre, en fait, dès qu'il te pécho, t'es ah, voilà. ouais. C Oui. Dès qu'il arrive ouais. sur toi, téclames C. C'est peut-être que j'avais pas pris la mesure de ça, tu vois, que je vivais bien <rire> la chose. Je ne ferais pas de pronostic sur vos chances de survie, <rire> mais vous avez toute ma sympathie. <rire> <fais> tout clin <rire> <rire> d'œil Ok, super. Bon, bah écoute, c'est bon. quoi l'actualité du jeu Alors, euh, l'actualité, il est je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose avant on va la refaire ouais. les personnages sont assez importants pareil au fur et à mesure des parties on va pouvoir se dire lui il matche bien avec, euh, mm -hmm. avec tel mm -hmm. et là aussi des personnages qu'il faut pas prendre en doublon parce bah, que ouais, tu vas sûr. avoir le garde du corps grande marge mmh. de progression, et euh, qui va un peu à contrario enfin va prendre un peu le même rôle que l'exterminateur que tu peux avoir dans une extension enfin voilà ça c'est plutôt le, des, des persos qui vont tuer les, les monstres ouais enfin lui lui ça me paraît clair il en a rien à branler des zones où il y a du gaz hein on est d'accord aussi hein, par mais, exemple, lui, euh, lui, lui c'est un peu un destructeur de, de monstres aussi donc hum. faire un groupe que de destructeurs de monstres c'est bien mais en même temps c'est cool tu, quand même oui mais tu, cool. tu vas être vachement tu sensible peux pas que ça, ouais. à, à tout et, ce qui est euh, la et, flotte et, ou... et pourquoi c'est recto verso il y a quoi derrière alors là, juste un petit côté où c'est marqué pour ceux qui savent lire. Et pour nous, eh ben, c'est des petits symboles. Ah ouais. <rire> Alors, là, ils ont pensé à nous. Non, mais blague à part. Tu veux jouer avec euh, pff, des gamins, mais il faut vraiment que les gamins soient super jeunes. Ouais, ouais non, c'est pour les bonnets Ah <rire> Voilà. Euh, euh, euh. <rire> Repousser. Euh, euh, euh. Protéger. Deux dés. Euh. Ouais. Non, c'est bien. Ok, d'accord. C'est le, le international, a été... là, cette partie-là, ouais, du coup. Voilà, ah, faut dire ça, Et donc le jeu a été pendant un long moment euh, en rupture. Ouais. Il est ressorti il y a quelques mois quand je l'ai pris. Oui, on s'en fout, là. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. Euh, il y a eu trois extensions au total qui sont sorties. Ouais, ouais. Il devrait en avoir une quatrième. Ouais. Et ils ont fait aussi une nouvelle campagne participative, Subterra 2. Alors là, ouais. par contre, c'est un tout autre ambiance, parce que c'est plus ambiance Indiana Jones. Ah. En fait, on, pareil, on arrive dans un temple et on veut aller choper un énorme diamant et là la lave qui arrive et là aussi les gardiens du temple. Et tu vas le prendre euh, Non, j'ai pas fait la campagne. Oh. Je me suis dit d'abord je prends le premier, ça, ça, me, ça me suffit. Non, non, non, non. Mais euh... <rire> j'espère bien que nos amis de... de, de Nuts, j'allais te dire, ouais, Nuts. Nuts s'occupe de Subterra 2. Ok, d'accord. Okay. Non nom original pour, euh, pour sortir la, la suite en boutique. Merci beaucoup. Moi, je dis juste que j'ai super kiffé ce jeu. moi, okay. ouais. ouais, j'ai bien aimé. J'ai eu peur, mais j'ai bien aimé. T'as bien aimé aussi. Ouais. Et Toto n'était pas là. jour On y a, a joué. On fera une partie. Mais que, oui, ouais, on y rejouera. la y plein de situations, la y a plein de tuiles. Euh... Des... C'est des tuiles où on s'en prend. Ah il y a des tuiles où... <rire> il y a des grands pics ou dès qu'on passe à chaque fois, on perd des points de vie. Enfin, de... oui, c'est que, des... que la lose. Hein. Dès qu'on sort une tuile, c'est... C'est chaud. chaud de gagner. C'est chaud. On a dû faire 5 parties pour réussir à gagner. la. la... Ah, ouais, ouais, ouais. C'est chaud. Ouais. Allez, avant le jeu qui va clôturer euh, cet atelier numéro 3, on va passer la parole au patriarche <rire> Qui va nous faire une petite actu JDR, c'est parti. Allez, on va passer au JDR parce que ben sinon, il serait pas venu. Oh ben, sinon, il nous fait la gueule. Il hein? nous <rire> fait la gueule. Fait ça dit, ça. Hey, JDR, tu Et donc, euh, eh ben on a décidé de vous montrer des trucs qu'on vous a déjà montrés. Non, c'est pas vrai. Un peu. un tout petit <rire> peu. On a non, on, va, on a décidé de vous montrer en vrai des trucs qu'on a introduits. Exactement. C'est bien ça. Allez, je te laisse la parole. Nous, les gars, on va faire une pause, on va prendre une petite brioche. Ah oui, hein ah non, Allez, oui, oui, oui. on te laisse. Ouais, laissez-nous hein bah, bah, bah. laissez, laissez entre laissez gens de goût. Entre <rire> gens de goût, professionnel. <rire> ben, on, va, on va commencer par quelque chose dont on a parlé moult fois. Parce que c'est, à mon avis, quand même, l'événement. Ça fait des vues, ça fait des vues eh, Ouais, puis c'est <rire> ouais, pour moi, c'est l'événement euh, JDR de 2020. Très beau livre. Ouais, et puis très beau. Très, très beau livre. Alors, après. On, on arrête de décorer. décoller. Mais voilà, en fait, là, ça y est, l'épreuve est sortie. C'est le jeu de rôle, le livre de base complet en français de chez notre partenaire Arcanasilum qui est sorti avant Noël, ouais, comme promis. Et alors, moi, ils m'ont bluffé parce que en si peu de temps, le, le, le jeu est sorti il y a un an et demi euh, en Suède, et voilà, on, on a en français, on a eu le kit de démarrage qu'on vous a présenté, euh, mm. et qui a vachement plu. Deux mois après le kit de démarrage, le livre de base, l'écran et le complément de dés sont sortis. Donc voilà, voilà à quoi ressemble le livre de base de Alien. Ouais. C'est une œuvre d'art. Exactement. Oh ouais, que... <rire> C'est une œuvre d'art. Alors après, bien sûr, on va, on peut tous discuter de euh, la rejouabilité du jeu, etc., le mode cinéma, le mode, euh, le mode campagne, ça, tout ça, on l'a évoqué. Donc ne pour ouais, ça je, je vais pas m'attarder, mais je, ouais, je trouvais ça important de présenter le bouquin euh, fini en français euh, qui, est, qui est arrivé, donc qui vient compléter le kit de démarrage en apportant beaucoup plus de fluff, beaucoup plus de, de mécaniques de jeu. Et, euh, et le mode campagne. Alors voilà, après le mode campagne, on adhère ou pas Et juste pour me permettre d'introduire euh, l'actu du jeu Alien, puisqu'on en a, euh, va sortir probablement dans les, au cours du, du premier trimestre, premier quadrimestre, euh, un autre scénario dans une, boise, une boîte qui s'appelle euh, Le Destructeur des Mondes on en a déjà parlé, c'est sorti euh, en VO. Et euh, Arkane va nous le... Il a déjà quasi traduit, et, euh, il va arriver bientôt. Mm -hmm. Et il y a aussi une boîte complémentaire qui s'appelle le euh, Colonial Marines euh, Operational Manual, qui est une boîte qui est vraiment orientée sur les Marines. C'est mm. euh, Le <rire> Colonial Marines Operational Manual, qui est une boîte complète, en fait, qui, développe, qui développe <rire> vraiment euh, le jeu type Marines, donc Ambiance Alliance, que tu n'aimes pas. Finesse. <rire> Enfin, ouais, avec, avec des, des lance-flammes flammes, ouais. et des lance-flammes avec du matos en plus euh, des, des, euh, des méthodes de développement de personnages supplémentaires euh, plein de choses donc c'est un jeu de qualité avec beaucoup d'actu parce qu'on a tous peur, on se dit Alien, comment je vais faire jouer mes joueurs ben là l'éditeur nous alimente régulièrement ce qui va nous donner de la matière en fait, euh, à faire jouer mm -hmm. donc c'est vrai que pour ceux qui seraient en mal d'inspiration pour faire jouer Alien ben là, mm. soyez pas inquiet oui parce qu qu'on l'avait dit, on n'est pas obligé de jouer euh, ce jeu avec des aliens, on peut avoir tout un thème. Il peut y avoir d'autres choses. Ouais. Avoir plein voilà, la, choses. La, la... Surtout en mode campagne, effectivement, là, on est plus orienté sur l'univers en lui-même, qui est euh, une guerre de corporation, de l'exploration, mm -hmm. de la piraterie... Mm -hmm. Ça peut... Il y a plein de thèmes qui peuvent rentrer là-dedans. Mm -hmm. C'est pas qu'on euh, se retrouve autour d'une table, on est dans une situation X, où à la fin on va avoir un xéno et, euh, et etc. Donc non, une... quand on est sur Il le mode campagne... Il faut même essayer de jouer sur le contraire, justement. Tout faire pour, voilà. pour que l'arrivée du Xenon, ça soit la plus wow. inattendue, ah, et ouais. là effectivement il y a, y a tout un contexte d'univers qui permet quand même de faire pas mal de choses entre les, les guerres des corporations, les, les, euh, voilà. les, les conflits qui peuvent naître dans l'espace, connu et inconnu, donc il y a de la matière. Voilà je voulais en parler parce que c'est quand même arrivé. C'est bien, c'est bien qu'il Voilà, la promesse a été tenue, c'est en français, ouais. c'est ultra quali. Mm -hmm. aussi, tout aussi quali que, que, que, que la BO. Ouais. Et euh, wow, okay. super ouais, beau de taf. 50 euros. 50 euros. Moins de 50 euros. Ouais, ouais. Moins de 50 ouais. euros, on peut le trouver. Chez, euh, nos partenaires. chez les partenaires. Il faut se laver les mains avant de tourner les pages. Ouais. Vous pouvez, ouais, ouais. Parce que ça marque. Ça hein. marque beaucoup, mm -hmm. c'est glacé. Euh, on voit qu'il y a déjà le petit, petit, petit signeau. Petit... Ouais, on a vu que c'était le mien. Hein. Tu as envie de te il n'y a pas de coca <rire> ici. Non, <rire> non, ah, ah, ah. non. On, non, met... non, on va mélanger les pages. Non. <rire> euh, en tout cas, énormément de plaisir. Moi, juste un, une petite, petite remarque. Je trouvais que la, la, la maquette était un peu… Pouf. Ah, cette histoire de dossier là, euh, ouais, les voilà. Mais bon, après, c'est vrai qu'à la lecture. Moi, je trouve ça bien, ça rend lisible parce qu'effectivement, t'as un encart par thème. C'est moins dense. C'est pas vers deux. Voilà, T'as pas des pages et des pages de texte euh, qui font peur. Là, t'as C'est des pavés. Un, un, un point de règle qui est expliqué dans un exactement. encadré. Et oh, tu as vas droit au but. Je... Effectivement, ça ne peut même pas perdre un moment. monde. Je mais... trouvais que c'était très répétitif, mais c'est ouais. toujours moins répétitif que des, des que des paquets. Voilà. Voilà. Ça peut voilà. rendre lisible ou au moins accessible certains points. C'est très richement euh, euh, documenté. Euh, documenté. Ouais. Et euh, franchement, même si vous n'êtes pas euh, adepte de jeux de rôle ou que vous n'allez pas faire de jeux de rôle avec ce bouquin, c'est un vrai ah bah euh, un sourcebook. Si livre, tu veux connaître ah, l'univers, c'est un sourcebook de fans euh, de Alien. vous êtes fan de Alien, tout est fluff. Hein, tout, tout, euh, est canon. tout est canon, je veux dire, ouais. tout est canon euh, euh, dans ce bouquin. Donc, euh, cool top. Ouais. Qu'est-ce que donc, quoi donc, donc Qu'est-ce que nous avons d'autre <rire> dans, dans notre petite... Euh... On passe oh. chez un, un autre de nos et partenaires, blablabla. puisque là, c'est Edge, et c'est un autre petit ovni qui nous a envoyé. Cthulhu Mythos, on en avait parlé brièvement quand on avait reçu Pete dans la guilde, parce que moi, j'avais beaucoup de questions sur ce truc, je me disais, mais qu'est-ce que c'est Parce que j'avais regardé vite fait, en gros, c'est L'Appel de Cthulhu, Donjon 5e édition. C'est le crossover des deux. Ouais, Et ouais, c'est un Et tu peu... te dis, mais qu'est-ce que ça peut être Et bien en fait, en, en ayant euh, parcouru, même lu le, une bonne partie du bouquin, j'ai été convaincu. Ouais. J'ai été convaincu par l'idée d'effectivement transposer le mythe dans du médiéval fantastique. Et là, ça t'ouvre des portes. C'est Sandy Patterson qui est tracé. C'est hein, Sandy ouais. Patterson d'ailleurs, ouais. C'est pas Chaosium, attention, parce mmh. qu'on mmh. qu en a parlé euh, vendredi, soir, euh, avait, vendredi soir, il y avait vendredi soir dernier, il y avait un live de Edge. Mm -hmm. euh, sur la gamme l'appel de Cthulhu. C'est vrai que j'ai glissé une phrase sur Cthulhu Mythos et Seth euh, m'a bien fait comprendre que Cthulhu Mythos c'était une gamme parallèle. Attention, on n'est pas dans l'appel de Cthulhu. C'est Sandy mm -hmm. Peterson qui a décidé de donner... C'est un bouquin de règles. Hein. Mm -hmm. C'est un bouquin de règles. Il te donne toutes les règles pour coller l'appel de... Enfin, l'appel de Cthulhu. Non, le mythe de Cthulhu dans une campagne Donjons et Dragons 5e édition. Donc c'est le crossover des deux euh, monstres sacrés du jeu de rôle. Et euh, bah moi j'ai trouvé ça super bien fait. Mmh. Effectivement, donc tout, tout, tout le, le moteur de règles colle à la 5 édition. Et là-dessus, il va te rajouter des races assez spéciales que tu vas pouvoir inclure et jouer en tant que PJ euh, dans ton univers de donjon. Alors il peut y avoir deux, deux approches, une subtile et une moins subtile. Soit tu fais une campagne qui est officiellement empruntée du mythe de Cthulhu, les joueurs savent où ils vont, etc. Ou, et moi c'est ce que j'ai vu, c'est que délicatement, le maître de jeu avec ça, il va faire... Il va mmh. incorporer des éléments mmh. du mythe Il avec des en fait. monstres du mythe, des créatures du mythe et même des divinités du mythe euh, dans son univers de, de Donjons et Dragons médiéval fantastique sans que les joueurs s'y attendent. Et je trouve ça d'une subtilité euh, vraiment intéressante. Il y a bien sûr des règles qui sont euh, mises en place pour gérer bah, tout ce qui est santé mentale, alors ça ne s'appelle pas comme ça, mais le principe de rentrer dans différents états de démence. Progressif euh, par rapport aux horreurs qu'on va rencontrer, parce que c'est quand même euh, le mythe de Cthulhu. C'est vachement bien fait, c'est subtil et c'est pas compliqué. Ça alourdit pas le, euh, ça alourdit pas le, le système de, de la 5 édition. Ouais. Et effectivement, tu as toutes les divinités, comme Sandy Peterson sait bien le faire, tu as toutes les divinités du mythe qui sont représentées, expliquées. Et c'est clair qu'on va pas se retrouver dans les parties Grobils où à la fin on affronte Cthulhu. Ouais, c'est que des fait. avatars. <rire> c'est des avatars des dieux qui arrivent dans l'univers et que sous différentes formes comme dire la totep c'est très bien de le ouais. faire. Mais il peut arriver sous différentes formes. Et c'est des avatars de ces, de ces divinités qu'on va affronter, mais pas, pas les grands anciens eux-mêmes. Euh, grosse surprise. Franchement, pour les gens qui veulent faire du médiéval fantastique donjon 5ème édition, et y mettre euh, en subtilité ou pas euh, le mythe du tout. Je, je trouvais ça génial. C'est très bien fait. Il va y avoir des extensions après. Alors il euh... y a déjà deux scénarios téléchargeables gratuitement. Oh ils sont bien chez Edge. Sur le site de Edge. Déjà ils choisissent super bien les mecs qui présentent leurs jeux. <rire> mais, mais alors ils sont, alors, alors, ils sont bien. Hein. Il y a un écran de jeu qui va sortir. Donc oh là là, là, là, là, ça, là. Et puis il va y avoir, ouais, c'est une gamme qui va être suivie. D'accord. Ouais, je faire. sais qu'il y a une campagne déjà qui est faite. Alors... Ouais. La campagne des goules. Voilà, aux états unis mm. Et il en a une autre qui est en train d'être faite. Oh, oui. Sandy Pert Peterson alimente euh, mm. le, le concept. Donc après, c'est à vous de voir comment vous l'utilisez. Soit vous le faites en loose day, vous surprenez vos joueurs en faisant apparaître des profonds tout d'un coup, alors qu'ils ne s'y attendent pas. Soit vous leur dites, on va faire un, du médial fantastique Cthulhu Mythos. Et ils savent où ils vont. Eh, hey, nous, on va inviter Pete. Et puis on va faire une partie avec Ah bah ouais, sûr, hein, avec plaisir. On paraît clair. Et bienvenue, monsieur okay. Cthulhu. Monsieur Tentacule. Voilà. <rire> et là, enfin... Et enfin, ah ben suite, on retourne chez euh, chez Tu as la Bible. Ah, voilà. <rire> tu tu mettras le son et tout. Qui a enfin sorti Enfin, je dis enfin, il n'y a pas derrière penser derrière tout ça. C'était un financement participatif, ça a mis du temps à venir. Qu'est-ce que euh, c'est que, qu -ce que, que ce, ce monstre Alors ça, euh, c'est le troisième tome d'une série de jeux de rôle euh, que Pour les moins de, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On est dans le World of Darkness, je sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais il y a 25 ans sont sortis une série de jeux de rôle qui ont un peu bouleversé l'univers du jeu de rôle, et euh, qui étaient vampires. Loup-garou. Ah oui, vampire, oui. Ouais, ça te dit quelque chose bon, Ah ouais. empire, oui, vampire, Donc, il y a eu toute une déclinaison de jeux de rôle sur du Urban Fantasy, mm -hmm. où on joue les, les créatures de la nuit, etc. Et effectivement, bah là, ça avait, à l'époque, ça avait bouleversé tout le monde, on ne jouait plus qu'à ça. C'était une autre approche du jeu. Enfin, c'était euh, vraiment spécial. Et moi, je présente celui-ci parce que c'était un petit coup de cœur. C'est qu'à l'époque, était sorti mage et j'étais maître de jeu à mage et joueur à mage euh, pendant un, un petit moment. Et c'était un jeu fascinant. Très difficile d'approche, mais assez fascinant. Et là, il y a, il y a, effectivement, il y a une série euh, qui, se, qui sort depuis quelques années, c'est les éditions 20e anniversaire. qu'ils prennent le jeu de base, ils y ont aggloméré euh, beaucoup d'extensions qui sont sorties au fil des années pour arriver à une espèce de compilation qui s'appelle le 20e anniversaire. C'est c'est ultra. Le choix graphique d'époque est un peu particulier. C'est assumé. Mais c'est assumé. Moi. Je voulais le montrer parce que c'est quand même un monstre déjà. L'épaisseur. Ah oui, tu ouais, es sur sur <rire> Ah On euh, est 350 pages. Alors, c'est pas quelque chose qu'on va présenter euh, de façon exhaustive en trois minutes, mais je voulais vous le montrer oh, parce que c'est vraiment une particularité. Donc on joue des mages à notre époque. En fait, on joue des magiciens. C'est des gens qui tordent la réalité dans ouais. plein de domaines différents. Et comme on est dans les jeux du World of Darkness, c'est un jeu de, de clan, de caste. On est tous d'une école de magie différente qui appréhende la réalité de façon différente. Il y, y a combien de pages 650, je crois. C'est c'est hein, ouais, énorme. C'est énorme. C'est un jeu de rôle, que tu, genre, tu joues à ce jeu-là Ah bah si tu veux le rentabiliser, ouais. Ah, Et <rire> ah, là, il y a du texte, mon ça, gars. Ça, ça, ça, on est d'accord, c'est mais... pour les, les gens qui n'ont jamais joué au jeu de rôle. <rire> <Non>. vous, <rire> <'acclame> <rire> Attention, pour joueurs avertis, alors moi, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup ah, parce bah, que ouais, je ouais, vous dis, j'ai beaucoup joué à l'époque. Et, euh, et c'était une approche vraiment originale de la magie de nos jours. Euh, c'est fantastique. Et là, bon, bah, c'est l'anecdote, c'est l'édition 20e anniversaire. Dans lequel... Après, tu, tu en prends ce que tu veux dedans, hein, tu pas obligé de tout utiliser. Ah oui, mais j'imagine. Oui. Mais euh, voilà, après, tu vas, tu vas chercher ce qu'il te faut. Mais euh, voilà, c'est un compendium en gros de tout ce qui. De, de tout ce qui est sorti de bon et de, de cohérent un... sur 20 ans d'existence de jeu, non. et on en a fait euh, ils en ont fait cet ouvrage. Non, mais ça c'est pour les mecs qui... Il y a deux signés Il y a deux signés C'est au moment où tu commences et hein, où tu t'endors. <rire> non ouais, C'est d'un aspect un peu rugueux pour ceux qui ne connaissent pas, pour les, le... pour les fans, c'est euh, un truc fantastique. Quoi. Le système de règles avait un petit truc pour représenter la magie qui changeait de... Euh, alors c'est assez difficile. En fait, la magie, la magie tu la fais toi-même. pas oui. des de, On n'est pas du tout dans une ah, magie oui, avec mal. des listes de sorts. T'as des ça. sphères. Tu vas, tu vas influer sur des sphères de la réalité, <rire> la vie, euh, la matière, le et temps après, et tout ça. Et toi-même, en disant bah tiens, je vais jouer sur le temps et par ouais. exemple le temps et, et, et, et la vie et je vais lancer un sortilège, de... un sortilège qui, va, bah, qui va influer sur cette deux sphères. Tu crées ta propre magie en fait, ça, ça donc c'est assez compliqué euh, ouais. à approcher comme, comme concept. Bon, après, il y a plein de clés pour aider les joueurs, il y a plein de, de sortilèges qui existent déjà parce que des vieux maîtres les ont développés, donc tu sais qu'en ayant tant dans, dans, dans telle sphère et tant dans telle sphère, tu vas pouvoir créer quel, tel effet. c'est, n'est pas un jeu facile, c'est un jeu expert. Ouais, on est dans un jeu de rôle. Expert. Non mais on assume après. Hein. Ouais, ouais, voilà, non, il, y il y a un moment aussi voilà les board games. Merci gentil, de mais... venir, j'avais euh, oublié de le dire. Ça, <rire> ça, ça me fait. Enfin oh, moi, moi j'aime bien attention à ton J'aime bien ce format avec les gros bouquins parce que ça me rappelle le jeu de rôle de lycée. Bah ouais voilà. Moi, ouais, je ouais, ouais, en remets sur des trucs ouais, comme ça. bah c'est ça. Donc il y a eu vampire 20e édition 20e anniversaire. Il y a eu loup garou 20e anniversaire. Il vient de sortir mage 20e anniversaire. Pour un mage, c'est normal d'avoir des gros bouquets. C'est normal, c'est un, grimoire, hein. en un tout cas, on, grimoire. En tout cas, on remercie euh, Arkane parce ah qu'ils ah ouais, nous ouais. ont envoyé de façon euh, mmh. totalement autonome. Ouais. Et euh, c'est à la fois un très beau cadeau qu'ils qui nous ont fait. Et puis ça nous fait plaisir de pouvoir, euh, bah, moi en tout cas, découvrir cet univers-là. Et, euh, et moi, ça, et ça fait, fait plaisir à ma nostalgie. Ah bah, ça, <rire> genre, on a bien compris. T'as presque au bord des larmes. Non, ouais, <rire> <rire> genre, voilà, non, on n'en est pas là, mais euh, ouais, ouais. Bon, ça m'a fait mal à la tête, je me suis plongé dedans, j'ai commencé à lire. Bon, c'est pas forcément le jeu de rôle qu'on jouera en actual play tout de suite. Non, non, non, non, non, non. On verra ça dans 2-3 ans quand vous serez vraiment rompu à l'exercice. Mais c'est magnifique, Bravo, bravo Arcade. Eh merci Nicolas pour la tranche JDR. C'est obligatoire, hein, dans la base. Sinon, je Sur la place sur la Allez, on va passer au Pagame. Allez, étant donné que euh, y a que le jeu de rôle qui l'intéresse, et eh ben lui, des pagames, euh, <rire> il en a pas. Voilà. Ben a lui, il a que, présenté ses bouquins. Il hein. a que le jeu de rôle euh, qui l'intéresse quoi. C'est. Euh, on commence par moi parce que euh, voilà, j'ai envie. Hop. Le pagame, c'est quoi bah on va vous parler d'un truc qui a, pas euh, dire pas de rapport avec. Euh, ah, avec de la culture euh, pop. Quand bah, même. voilà, c'est parce que on nous nous ne sommes pas que des joueurs, nous sommes des hommes aussi. Au avec fond. un peu petit hein cœur. Avec un petit cœur. Et moi, j'avais envie, euh, envie de vous partager le dernier euh, Servitude qui est sorti. Donc ça y est, là, euh, on, est, on est définitivement euh, au bout. C'est le tome 6. Ah, c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Euh, Chaline. On avait, on avait euh, on a donc eu 6 euh, livres. Libre. Alors c'est <rire> second, seconde run. On va montrer. Au niveau de l'univers, c'est très simple, on, on, on s'approche de, de Game of Thrones en mieux. Je trouve que voilà, on est à mi-chemin, les, les dessins sont mieux. absolument euh, somptueux. C'est -ce à la fois euh, politique, euh, c'est à la fois les arcanes de la politique, il y a plusieurs peuples qui entrent euh, en, en interaction. Vous voyez avec des vraies identités euh, visuelles et, sur culturelles et culturelles, hein. ouais, culturelles. d'ailleurs le début en fait de la BD les premiers tomes vous font voyager entre les différentes euh, cultures pour ensuite arriver en fait à une espèce de gouffre d'elme euh, terminal hein, où il y a où il y a une grande bataille où les choses vont se vont se conclure ça a été un très très très très gros projet euh, BD euh, FR euh, de euh, Bouchier et David euh, ils ont mis énormément d'énergie, euh, ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps, il y avait quasiment euh, deux ans entre, entre chaque tome. J'en parle parce que maintenant c'est terminé, donc euh, vous n'aurez pas, pas euh, l'attente qu'on a, euh, qu a eue et, et, et la souffrance euh, qu'on a pu avoir. Mais franchement, moi, c'est un vrai, vrai euh, coup de cœur cette BD-là. J'ai kiffé, il n'y euh, a rien acheté. C'est quand même assez rare euh, pour, euh, pour en parler. Contrairement à Game of Thrones, il euh, faut quand même être d'accord, hein, les deux dernières saisons, c'est quand même un peu cochon-cochon. Alors que là, euh, voilà. Allez-y, foncez, c'est de la merveille, c'est du top. Il y a du dragon, il y a des oh, peuples différents, il y a des batailles, il y, euh, y a de la magie, euh, servitude. À mon avis, c'est mon plus gros euh, coup de cœur euh, BD depuis, euh, depuis 10 ans. Ah ouais, ah ouais bah. carrément. Ah ouais, ouais carrément. Toto Oui je, je suis inquiet, Pierre. Pourquoi On n'a pas parlé de Star Wars. Oh, notre <rire> oh, dose Oh, vite, vite Au revoir Mais non, mais grâce à Toto. Mais grâce à Toto. Alors, évidemment, euh, j'ai déménagé à Narnia. Alors, j'ai un peu de temps pour lire. <rire> <rire> Entre Donc, les coupures d'électricité... T'as déménagé à, à l'Auberge sanglante. Ouais, ouais. c'est un peu ça. Et l'attaque des sangliers Donc, euh, je me suis remis à lire, étant donné que je ne peux plus faire grand-chose d'autre. Il n'a pas Internet, il n'a rien. Ah, J'ai de la place et des livres. Je vais vois, on va pouvoir monter des étagères. Tarkin Alors, un premier livre de James Luceno, qui fait partie des auteurs qui ont lourdement contribué à la, à la bibliothèque de livres Star Wars. Ouais. Donc, c'est un livre qui traite de... De ce Tarkin, qui se passe qu euh, dans la vie de Tarkin entre l'épisode, un peu avant l'épisode 3, pendant la guerre des clones, et euh, jusque, euh, jusque quasiment l'épisode 4. D'accord. Voilà. Et okay. c'est un, euh, un livre de fond qui te parle de la vie de Tarkin et de sa façon d'arriver de, de, de, au pouvoir tel qu'il a fait. Mm -hmm. Voilà. Sympa de fluff autour de Tarkin avec un rythme de passage intéressant. Voilà, et je n'en dirai pas plus parce que c'est très très intéressant et on comprend pourquoi il est comme ça dans les films. D'accord, c'est ouais. du one shot. C'est du one shot. Voilà, ouais. ça s'appréhende facilement sans forcément avoir lu les 14 romans euh, euh, qui n'ont pas été canonisés. Besoin. Voilà, c'est complètement okay. pas indépendant. Besoin. Nickel. Nickel. Complètement indépendant. Au top. Et euh... oui, voilà, c'est un très bon livre. Ok, Donc, super. Et ensuite, une petite trilogie. On se mmh. demande bien laquelle Oh mon dieu Alors, ouais. hein, ah, ça parle de peau bleue et de yeux rouges. Évidemment. Donc, le dernier tome est sorti en français il y a mmh. pour Noël. Euh, quelques mois. Pour... Ouais, non, pour non, Noël. non, non bah, juste avant ouais. Noël. Celui-ci, euh, il avait déjà retourné les foules. ouais ah, c'est le, le, le premier. Ensuite, on a Allégeance euh, Alliance, Alliance, pardon, ouais. et Trahison. Euh, ce sont trois livres qui retracent la vie de Trône, le mmh -hmm. grand amiral Trône. Euh, dans une période particulière, dans, dans la période euh, impériale, ouais. on va dire. Hein. Voilà. Toi, t'as dit que t'avais rien à présenter, mais, mais je peux pas. Je, jeu, peux... je peux réagir. Tu, tu te tais. Je peux réagir. Alors, de façon et totalement objective, donc euh, <rire> autant faire se peut. Donc, c'est écrit par Timothy Zane, le... Le, le grand maître. Le grand maître. Le papa de Thrawn Et le papa de Et moi, ça me fait vraiment plaisir qu'il ait été réintégré au canon via la série Rebels. On le voit arriver dans la série Rebels. Tu vas faire du débat là. Non mais c'est vrai, <rire> ouais. au moins le personnage, ce qui permet à Tron de réintroduire son personnage fétiche euh, dans l'univers de Star Wars. Donc ce sont trois ouais. livres, euh, euh, -ce que le, le premier et le troisième se ressemblent beaucoup au niveau de l'écriture, le deuxième est très différent. Ouais. On a l'impression ouais. que c'est pas lui qui l'a écrit parce qu'on ne retrouve vraiment pas, euh, moi je n'ai pas retrouvé sa façon d'écrire dans celui-là. Donc celui-là un un peu, peu peu, un un petit peu, peu moins, peu moins, un moins, moins bien. bien. Est-ce qu'on peut passer du 1 ou 3 Non. Ah, hein. Et ça se. Je ne vais pas dire que c'est à toile de fond, mais en tout cas, il y a quelques clins d'œil à la série Rebels. D'accord. Donc on va retrouver des choses euh... oui, ouais. classe. dans chacun dans des chaque ça, c'est canon. Oui. c'est complètement canon. canon. Ouais. ouais, Timothy Zan crée des liens avec le nouveau canon. Ok. Et je... je dirais rien de plus que ce que vous pouvez voir sur les couvertures. C'est bien. Je peux, je peux dire. Oui. Je ne peux, je peux, je peux sais pas, moi, je suis oui, limite, point, hein, point, parce point, que point, Kevin, point, il point. a des vraies choses à présenter, mais vas-y. Ouais. Il y a une autre trilogie qui va arriver sur, ah. euh, euh, sur Throne. De, de Timothy Zane qui s'appelle euh, Throne Ascendancy, Ascendance. Tu sais ce que c'est que l'ascendance, maintenant mmh, qu'elle qu a, qu a lu le bouquin donc, euh, sur la jeunesse de Throne. Et tu vois que tu avais un pas de jeu à présenter <rire> Kevin, mon ami, Alors moi, un truc sympa, joyeux C'est quelque chose que tu vas peut-être mettre des, une petite puis, vidéo. on va mettre un petit voilà. support l'image euh, C'est un manga que j'ai découvert euh, cette année. Ouais. Enfin, Fin d'année dernière, quoi, que j'ai dévoré. La première saison, je l'ai bouffé en 3 jours, quoi, les 24 épisodes. Tu as aimé donc Ah oui, oui ça s'appelle oh Demon Slayer. Demon Slayer, voilà. ok. Sur quelle plateforme euh, Là, c'était sur Wakanim, ouais. mais ça va, fin du mois, théoriquement, arriver sur Netflix. Netflix, évidemment, voilà. mm -hmm. C'est quoi le pitch Alors, le pitch, c'est un... un Tenjiro, un pauvre fermier. Qui, après une nuit euh, où il n'a pas pu la passer chez lui, à cause d'une tempête de neige, rentre chez lui et voit toute sa famille massacrée par un wow. démon. C'est à quelle époque Alors, ça se passe dans les années 20-30 okay. au, au Japon. Mm -hmm. Et euh, donc, toute sa famille s'est fait massacrer, sauf sa petite sœur, qui elle-même se transforme en démon. Oh, oui <rire> Et donc, il se donne bah, la quête de réussir à trouver un moyen pour qu'elle se retransforme ah, ouais. en humaine. Donc là, tout un parcours initiatique où, bien sûr, euh, il va découvrir un maître, il va découvrir plein une société secrète qui se bat contre les démons. Enfin voilà, là, tout un pitch. C'est euh... alléchant, hein ah ouais, bah... ouais, ouais, ouais, ouais Enfin moi, j'avoue, je suis tombé euh, raide euh, raid dedans, parce que les persos, ils sont super sympas, hein. ils, sont... ils sont bien écrits, c'est un shonen, hein, donc euh, ouais, ça reste un ouais, peu ouais, un petit ouais. côté One Piece et tout, mais ça prend pas les mauvais côtés, je trouve, du shonen. C'est que t'as pas des combats en... Tu shonen Un shonen, c'est un peu le... Moi je lis les comics américains, pas les mangas. Bah, c'est les... la classification du manga, s'il ouais. euh, si est plus pour les petites filles qui aiment ouais. bien, ouais. Euh, regarder. ou pour les mecs qui aiment bien sniffer les culottes, ah. ou le truc avec les gros, les gros monstres qui défoncent. En gros le shonen c'est euh, le héros, il a son petit groupe avec lui, il se combat contre des mecs, c'est euh, assez codifié. Quoi. Combien de saisons bah, Pour l'instant la saison animée, il en a qu'une seule. Et la mangue, euh, le manga, bah, il, est, il vient de finir au Japon, et il a 23 tomes. Donc à peu près je pense qu'il doit avoir 3 ou 4 saisons. Est-ce est ah, est ouais. que, est que le manga parti du coup est distribué en France Oui, Ouais, en français du coup euh, aussi. Ouais. Glenna, Chez Glena au, évidemment. Ouais. Au, ouais. au 13ème je crois. Okay. En sachant qu'au Japon, il a tout pété. D'accord. Alors Quand je dis tout pété, c'est que là ils viennent de faire un film sur un des arcs scénaristiques la suite de la, de la saison 1 et il a battu bah, tous les records. Il a battu le voyage de On va okay. dire le, le level que tout le monde a. Hmm. Demon Slayer. Ouais. Et l'animation au top. Enfin, je... voilà, moi, j'ai je... je... Et eh génial. Eh ben, écoutez, on a du tout ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci Pierre. Merci d'avoir euh, fait euh, l'effort euh, de euh, se regrouper. Désolé, on était encore euh, dans euh, mon salon, mais vous comprenez bien que avec les euh, <rire> problématiques euh, Covid, on ne peut pas se réunir. Euh, à l'éclat, qu'on espère pouvoir retrouver rapidement pour ce genre de formule. Ça nous tenait quand même à cœur de vous parler de, de tout ça, de tout ce qui est sur la table. Euh, voilà, on avait envie de vous retrouver. C'est pour ça qu'on a aussi utilisé la formule première, parce qu'on est présent en chat avec vous au moment, au moment de l'émission. Peut-être bientôt la reprise des lives, mais c'est vrai que techniquement, c'est plus simple pour nous de travailler, de travailler comme ça on peut aller à notre rythme et puis euh, s'autoriser euh, 2-3 erreurs que vous retrouverez en bêtisier. Oh, non. <rire> après, le générique, c'est pas sport. <rire> enfin, Voilà, on vous donne rendez-vous euh, bientôt pour euh, des let's play euh, de Légion. Euh, très bientôt, euh, je ne sais pas si la vidéo sera sortie avant ou après mais pour la présentation euh, des boîtes euh, d'Armada que j'ai décidé de ne pas présenter ici parce que je vais les traiter indépendamment. Je, je sais que je ne fais pas d'unbox, mais pour Armada, ça, ça faisait tellement de temps, faut... hein. Je vais refaire des unbox. Et puis, on fera des parties. Là aussi, sur le même concept que Légion, level 1, level 2, level 3, avec des choses très didactiques où on explique bien ce que l'on fait. Ça a eu de la résonance auprès de la communauté et ils ont trouvé que euh, l'idée était intéressante. Donc, on va euh, la creuser. Merci à tous. Merci à toi. Merci. Merci toi, Kevin. Bien. Merci Nico. Merci Toto. Et nous, on va se manger une petite brieche. Ouais Allez, on vous souhaite de bons jeux. Allez. Et puis de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour vous traiter. le type d'en face. À très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao. Allez, on va vous parler de... Enfin, on va pas vous parler, c'est Toto qui va vous présenter... L'auberge espagnole. L'auberge espagnole. L'auberge sans blanc. L'auberge sans blanc. N'importe quoi. Je vais faire. On commence n'importe quoi. Ça ira dans le bêtisier à la fin de la nuit. Il y a des slogans là. Vous êtes prêt Ouais, toujours. Vous êtes sage Où est-ce qu'on regarde Alors vous. Vous regardez, j'essayais de regarder celle-là. Appelle-moi con, c'est rapide. Hein Essaye de regarder celle-là, ouais. <rire> hein celle s'il te plaît. Voilà. C'est pas pratique, toi. Bah, bah oui, mais c'est mal fait, hein, quand même. Hein, c'est ouais, oh, ouais Bonne année <rire> Ouais, bonne année <rire> Clac bon, On va la refaire, on va la refaire. T'es prêt Non. Non Mais qu'est-ce que tu veux faire Eh ben, on, on, on lance... On lance, on lance euh, l'atelier le... ah ouais c'est pas rigolo hein. Ouais. on fait vraiment à Nouna, on leur balance des trucs... D'accord Je vais faire des Allez, on se calme 3, oui, 2, un truc. 1, feu